Salut, salut, salut, salut. Euh, je, je vous parle de mon entrepôt aujourd'hui. <rire> euh, je, vais, je vais un peu enseigner et euh, je vais vous montrer aussi. Parce Il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur la page qui ont besoin de savoir. Vous voulez savoir. Vous êtes assoiffés, ok? Euh, donc, cette vidéo sera bonne pour vous malheureusement beaucoup de personnes vous restez toujours dans la simplicité voilà donc si vous voyez le titre de ce direct j'ai bien dit que j'ai la marchandise qui est prête donc on en voit dans les pays que je vous ai cités donc voilà les produits que je vais vous présenter aujourd'hui il euh, y a les selles, ils sont là Voilà, on vous les présenterait tout à l'heure bon partager la vidéo je vais euh Je vais briser certaines barrières qu'il y a dans la tête de certains d'entre vous. Oui. Malheureusement, euh, vous êtes encore bloqué en arrière, sans le vouloir, bien sûr. Euh, c'est parce que je ne veux pas être bloqué que je vais me donner les raisons pour rester dans le blocage. OK Quand je vous appelle souvent roi, reine, c'est parce qu'il y a des choses. Que vous êtes déjà censé avoir, il y a des choses que vous êtes déjà censé faire, ok. Mais pour l'instant vous êtes encore. Vous savez il y a ce, ce... j'ai souvent des gens qui me commentent sur ma vidéo et me disent que je suis sorcière tout ça là. Je dis mais ça c'était un honneur. On m'appelle une sorcière mais vraiment euh, euh, quel honneur. Euh, il y en a qui vous regardez mes vidéos vous pensez vous commencez à dire oh, oh Jésus Jésus, ok. Je vais prendre un peu la vie de Jésus. là. Je vais un peu vous décortiquer ça. Vous savez, quand moi j'ai commencé à lire la Bible, je ne, je ne regardais pas seulement ce que le pasteur me disait à l'église. Je lisais, mais je partais en profondeur. Parce qu'il voulait comprendre. Je voulais comprendre certaines choses. Ok. Ne venez pas superficiellement. Dès que quelqu'un commence à parler de lavage, vous dites Oh, quelqu'un commence à parler peut-être. Euh, de, de, de, prends le sel, tu fais comme ça. Vous commencez à dire, wow. Jésus était un guérisseur. Ce qu'on appelle de nos jours Tradipraticien praticien. Ok. Je que la vidéo c'est nécessaire. Je dois que vous dites ça. Je dois que vous dites. Parce que les Noirs sont devenus, vous êtes devenus déracinés. On nous a déracinés de notre essence. Et. Bonjour, hein, bonjour si vous venez d'arriver. Je sais qu'elle ne fait pas ce que vous la journée. Bon, j'étais sur le point de poster certaines choses-là. Je suis en train d'envoyer des, des, des articles. Donc, j'ai juste eu ce flash dans ma tête. Je me dis n'utilisez pas les raisons d'une autre personne pour rester dans votre ignorance. Je vais vous décrire une scène. Vous allez me dire si je ne pas guéri comme ça. On dit chaque ville où Jésus arrivait, c'était parce qu'il partait traiter les gens. Il s'assoit d'abord. Attends, appréciez mon canapé. J'ai les beaux coussins ici. Appréciez mes coussins. Voyez mes coussins. Bon, on continue. Il s'assoit. Il enseigne. Il enseigne. Pendant qu'il enseigne, certaines personnes sont guéries. Il finit d'enseigner, maintenant il commence la guérison. Il y a une scène qui s'est passée. On vient avec un aveugle à Jésus, non Ok. Jésus lui dit, il le regarde. Sûrement Jésus a checké avec les ancêtres. Il a checké avec l'esprit. Écoutez, vous n'allez je connais Jésus plus que vous. Vous les chrétiens que vous venez sur ma page, vous voulez m'influencer là. Vous êtes parti, quelqu'un s'est assis, quelqu'un quelqu qui ne maîtrise même pas la chose, à soit. Comment on vous dites Lisez bien la Bible, entrez dans la Bible. Je ne suis pas Camille, je ne suis pas Jean. Je, non, je prends la Bible, je demande, révèle-moi. La Bible est codée jusqu'à. Donc quand vous lisez superficiellement, seul Jésus règne. Jésus règne. Je prie au nom de Jésus, je délivre au nom de Jésus. Maintenant, allez étudier la vie de Jésus, allez voir ce que Jésus faisait. Soyez pas bête. Si vous êtes un sorcier, j'aime bien, j'aime ça. J'aime quand on me dit sorcier. Continuons. Jésus s'assoit, il regarde le, le Père là, il dit... Esprit, qu'est-ce que vous dites? Jésus prend la calebasse. Je, quand je lis la Bible, je prends, je fais là, le visuel, je fais le film, j'apparais dans l'endroit, le, je regarde ce, comment ça s'est passé sur la scène. Jésus prend la calebasse, il prend la terre. Écoutez bien il prend la terre. De là où l'endroit où ils étaient. Il met dans le truc. Il tourne. Il prend la salive. Il fait. Vous me comprenez Il fait. Il tourne. Vous avez pas dit, vous avez commencé à dire que.. Non, toi est plus bête. Il prend, il tourne, il tourne. Voilà le gars qui m'appelle toujours que sa minu, sa princesse ou c'est ça qui là-haut. Oh, le, il est arrivé, c'est là, bonjour, bonjour, le, le gars que suis sa chérie Il tourne, il dit que non, là, il a passé de sa salive, il fait encore Après, il prend, il prend comme ça avec le doigt, il dit ça Jésus parlait, le badjou ne suis sûr, il dit ça Le gars est aveuglé, il fait comme ça là Après, il lui dit que Lève-toi, tu peux pas te laver Dans la rivière qui est derrière, chez Ma, Jackie Ou chez Quagent Ne soyez plus bêtes. Vous allez me détester Sur Facebook, mais m'en fous Je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a des gens qui ont la délivrance Parce qu'on vous avait bloqué J'ai passé le temps à l'église, non J'ai passé le temps à l'église Je lis la Bible Après, j'arrive j'ai dit que mince, il y a quelque chose ici, là, que ne, ça ne donne pas. Mince. Je, je prends encore, je lis. Je que Jésus faisait, il faisait les choses. Donc Imaginez, vous venez chez moi, tu dis que tu viens pour la consultation. Les gens venaient voir Jésus en consultation. Bonjour, bonjour. Il y a une femme syrophénicienne, elle voulait que sa fille elle dit que maître, pardon, je veux que tu me voies. Il y avait les gens à la porte. On n'entrait pas n'importe comment pour voir Jésus. Non. On payait. Moi, elle, moi vous, vous connaissez non. Regardez mon direct. Tu si sais tu veux me parler, consultation, tu ne peux pas payer, tu laisses. Et les faits de consultation, même, ça va venir avec le traitement. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir sans m'écouter ce qu'elle a dit. Tu payes même les produits encore. Moïse a utilisé le bâton, non. Tu parlais même de quoi? t'envoyait à l'époque on prenait le bâton on te donnait voilà les bâtons ici je vais vous commencer vous vous présenter les produits. voilà les bâtons voilà le seul problème que j'avais l'église c'est qu'on vous a on nous a démunis on vient on prend la vérité on te montre mais ai, je vais même dire ça comment on te montre ça à moitié tu restes comme ça là, tu dis que. Si je suis censé couper la nuit, on te dit coupe la viande. Tu viens tu, tu viens devant la viande, tu dis au nom de Jésus, je te coupe. Au nom de Jésus, je te coupe. Tu fais ya, chaka, baba, baba. Tu vois les yeux, c'est pas coupé. Tu le portes dis non, il faut attendre. Patiente, ma chérie. Dans le temps de Jésus. Alors que Jésus lui-même, il utilisait le couteau pour couper la viande. Ne soyez pas bête, s'il vous plaît. Ne soyez pas bête. Je vous ai dit que j'ai tous les titres. Appelez-moi pasteur Jocelyne, je réponds. Appelez-moi ma je réponds. Appelez-moi ménéci, je réponds. Appelez-moi seulement, insultez-moi même que Jocelyne, je vais répondre. Appelez-moi même Jésus, je réponds. Arrivez à une dîme. Et toutes les personnes qui parlent à la déception, là, vous partagez que vous ne lisez même pas votre Bible. Comme Jésus dit que vous êtes à la porte, vous ne voulez pas entrer, vous ne voulez pas sortir. Et vous ne voulez pas que les gens entrent. C'est pour ça qu'on attrape un pasteur en train de pratiquer on se fâche sur lui. Josiane Kassam, ne te dérange pas. Je vais te bloquer très bientôt. Ma main, cela ne blague pas. Je ne... Moi, je ne vous supplie pas, non. Est-ce que moi, je vous supplie? C'est vous qui payez mon loyer. C'est vous qui m'avez appelé. C'est vous qui m'avez appelé. Non. Donc, si c'est non à ça, -là, ne vous dérangez pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on oh, a attrapé le, le pasteur là chez le tradit Écoutez, le pasteur avait compris que j'ai prêché 52 ans, personne n'est venu. <rire> oh Seigneur, oh là là, je crois que je vais faire les directs en marchant. Hein. Il a compris qu'il y a quelque chose. Something here. Il y a quelque chose de quelque chose. Il arrive maintenant, le, le tradit dit que. Euh... le pas il dit que il y a ça ça ça qu'il faut faire vous comprenez non je la gâché très facile ça ne va pas être bloqué donc si, si tu ne vois pas mon direct si tu ne vois pas mon direct c'est que tu es parti c'est que tu es moi bloqué il y a encore quelques déceptiques on qui que vous êtes pas encore bloqué vous observez voilà voilà parce que vous venez vous ne voulez pas entrer vous me connaissez depuis 5 ans depuis 10 ans il y en a parmi vous je ne vous ai jamais vu moi j'ai jamais écrit vous venez de vous pointer vos yeux sur ma page. Je fais quoi avec vous Je vous dis oh. ha Pâtez. Vous avez quoi à foutre de vous Vous venez quand il fait le dire, vous venez mettre vos faux commentaires alors qu'il y a des gens qui veulent vraiment écouter ce que j'ai dit. Jesus. Écoutez bien. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. À l'église catholique, on brûle non? N'est-ce pas il y a l'huile de livre, non? N'est-ce pas? Pourquoi de tout ce que Jésus a fait de toute sa vie, la communion, il a donné à la fin en partant? Donc vous pensez que la communion annule tout ce qu'il avait fait avant? Oh là là, que vous êtes bêtes! Que vous êtes bêtes! Vous avez les, les choses que Dieu a en train de vous montrer maintenant, ce sont les choses qu'en 2014, 2012, 2011, quand j'étais à l'église, j'étais fort, fort. J'ai dit que Seigneur, je fais tout ce qu'on me dit de faire ici. Mais je sais qu'il y a une pièce qui manque. Que Seigneur, je fais tout. On me dit, va évangéliser. Je ne vais pas évangéliser. Je cours derrière les gens en route. J'étais là-bas à Birmingham, en Angleterre. Je cours. Jesus loves you. Jesus loves you. Yeah. Come, come to Jesus. La personne vient à l'église un mois, deux mois, trois mois. Il souffre. Il souffre. Je dis que non. Seigneur, il y a quelque chose qu'on ne donne, on ne montre pas à la personne. Si. Des something. Il ne peut pas arriver à l'église. On lui dit que dès que tu arrives la première semaine, on dit qu'il okay, faut maintenant que tu viens à l'église tous les jours. Euh, euh, il faut. Je dois aller travailler. Même si je dois donner l'offrande à l'église, je, je dois travailler. Vous savez quoi Soyez réel. Let's be true. Quand je servais, j'étais pauvre. J'avais deux habits pour aller à l'église. Si tu ne me voyais pas avec le pantalon noir, tu me voyais avec la jupe. Je vois les gens venir faire testimony. Eux, ils travaillaient, moi, ils ne travaillaient pas. Je pensais qu'ils servaient Dieu de la façon qu'il faut. Ils arrivent, qu'on m'a béni, j'ai la voiture pour le boulot maintenant. On m'a offert une voiture. Voilà, j'ai donné une offrande de 1000 euros, il y a cela. Je dis que comment ça fait Je fais le choix, moi, ils ne voient même pas 1000 non. Et que c'est comment ça Oh, Seigneur, montre-moi la voix. Parlez à votre Dieu, oh Seigneur. Parce que vous partagez vous, l'acte de présence. Tu viens, tu t'assois. Quand le pasteur fait l'appel, euh, Joseline, tu dis présente. L'appel du pasteur ne fait. Les... Oh, Seigneur, Seigneur, parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Que Jésus prend, que quand la personne dit que c'est venu pour la consultation, il vient s'asseoir. On dit que mon euh, euh, il ne voit pas depuis euh, qu'il est né. Jésus demande que ça a commencé comment C'est ça la consultation. Ça a commencé comment Que quand il fait l'épilepsie là, ouais. Que quand il fait l'épilepsie comme ça, là, que ça se passe comment C'est depuis quand? Hein? Vous croyez que Jésus guérissait seulement avec sa parole? Et Jésus s'enseignait, il l'enseignait. C'est pour ça que vous voyez prendre trop de temps, je parle. Pourquoi en prenant quelque chose que tu as dit, que ok, elle m'a dit que prends ça, prends le sel, je me lave avec, tu comprends, tu comprends, c'est-à-dire si que prends l'ensemble, tu mets, tu comprends, Jésus s'assoit, il prend les paraboles, il parle, il parle, quand il finit de parler maintenant, il y a la phase de guérison, On me dit qu'il allait à l'épilepsie depuis ou bien celui-ci, il en est, ne voit pas, ok. Souvent, tu viens au salaire, il te touche. Après, il dit, porte ton lit maintenant, tu rentres chez toi. Soit il te dit que, va donner l'offrande dans, dans telle église. Parce qu'il qu a commencé un travail sur toi. Comme tu te lèves, tu pars. Pendant que tu marches, c'est pour ça qu'il veut dire que l'obéissance, c'est la clé. Vous venez dans les consultations avec moi, vous parlez. Je vous dis qu'il y a ça, ça, ça sur toi que tu dois enlever. Après, vous fuyez. Maman, je suis avec les pères des gens à raconter les bêtises. Popina, Popina, mamie, écoutez. Oh Seigneur, je ne cache pas mes choses. Tu as compris, Popina si seulement tu avais mis ton vrai nom et tu me disais qui est le nom, le nom de ton père. Tu as compris. <rire> en tout cas, la personne avec qui je sors, si ton père a les abdos, a les tablettes de chocolat, tu viens me dire. Tu as compris, Popina. Je viens méditer là. Tu as compris, non? Je m'arrête là. Si ton père a les tablettes de chocolat, tu me dis. Tu as compris? petits Vous pensez même que vous êtes tout là? Soit avec les pères des gens. Moi là, tu me vois les pères. Comme si c'est mon goût. Excusez ma vie. Vous devez comprendre que il y a un moment de votre vie où vous prenez que j'ai trop cherché. Ça fait dix ans. Je suis ici en Europe. Je tourne en Allemagne. Je tourne en Belgique. Je suis parti dans trois pays. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et le truc, c'est que tous les chrétiens, là, quand vous venez ici là, quand vous venez ici, Popina, dis le nom de ton père, non. Ouais, mamie. Une est venue ici l'autre jour avec elle, est croquée que 20 000 de quoi là-haut. J'ai pris les captures de quand j'ai envoyé, non. Les gens, écoutez, je ne suis pas là pour. Je, je ne conçois pas ma maison avec 20 000 que vous me donnez. Vous, je vous dis ça tous les jours. Tous les jours. Et c'est suis sûr que toi, tu es une vieille sorcière bien laide. On vous connaît, vous venez vous cacher derrière les faux noms. Les faux noms. Tu fais quoi d'abord sur ma page Écoutez, tu fais quoi sur ma page tu, tu, vous m'observez tous les jours, je vous parle ici là, vous ne quittez pas. Vous ne quittez pas. Non, on peut, tu sais quoi, souvent hein, j'aime pas, adresser ces gens-là. L'autre fait, j'ai mis tous les détails, j'ai montré que voilà. J'ai transféré ton âme depuis deux semaines. Elle a eu honte de commencer à dire pourquoi tu ne m'as pas dit. Et, changez de direction, hein, changez de direction. Vous êtes là toute vieille, je suis que toi comme tu es là, tu es une vieille, une vieille sorcière. Père des gens. Mami, le gros manche m'intéresse. Vous me voyez vous-même là. Regardez, regardez-moi. Regardez. Chi. pas Maman, attendez, attendez. Continuons notre affaire. Écoutez, viens Pardon. Vous devez arriver à un niveau de votre vie où vous dites, j'ai essayé tout. Il doit y avoir quelque chose que j'ai rejeté, que je ne fais pas, ou encore qu'on m'a dit. Mais... J'étais t'ai ébloui. Toute personne qui fait que le Jacques, tu veux... Vous savez que quand il vous montre ce qu'il montre là, il y en a parmi vous, vous avez fait. Vous n'avez jamais contacté. Vous ne m'avez jamais dit que je veux pour la consultation. Mais vous êtes parti faire. Vous avez vu que ça a marché. Donc je ne suis pas là pour voir que toi, tu as fait, c'est bien. Oh, toi, tu n'as pas fait. Oh, c'est pas bien. Non. Vous allez sentir que dans votre corps. Ça va que résonner dans votre corps. Dans vous. Vous comprenez, non? Voilà. Il y a les encens, je vais vous montrer les produits que les produits que j'ai. J'en ai que j'ai déjà envoyé à, en Europe là-bas. Ceux qui sont euh, peu importe le pays où vous êtes, ça, c'est le sel de mer. Vous devez absolument, voilà le sel de mer, absolument chercher ça. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas que euh, les, les autres sel que je vais vous montrer. Cela, là euh, ils ne sont pas C'est très difficile à trouver vraiment c'est très très difficile à trouver voilà les couleurs mais le sel de mer j'ai beaucoup de personnes qui me contactent me disent que j'utilise déjà le sel de mer donc à la base vous utilisez le sel de mer maintenant je vais venir vous montrer je vais rajouter des choses je vais vous montrer dans le pays où vous êtes je, malheureusement c'est très difficile à trouver donc, j'ai des gens en Allemagne qu'on doit poster pour eux de, après demain. J'ai des gens en France. Si vous êtes en France, dans les produits que je vais montrer, écoutez, vous avez les activités, les business. Tu ne mets pas seulement ton business comme ça là, tu attends aussi. Oh, un jour. Parfois, on, dit, on vous dit même prémisse à l'église où vous ne payez pas. On dit dime de ton business, tu ne payes pas. On vient ici là, on dit euh, euh, euh, offrande pour que le business tu ne payes pas. Maintenant, il y a des enceintes que quand tu as ton business. Écoutez, attends, je vais vous montrer un. Les bâtons dans le sens là, ils sont très costauds. Donc quand tu prends ça, c'est énorme. Donc, je vais sortir un, je vais vous montrer. Vous, je vous dis moi mes vérités. Ça énerve les gens parce qu'ils n'aiment pas que la vérité soit bien. Voilà, voilà ça. C'est ça. Vous voyez comment c'est costaud, non? Même le blanc utilise l'ensemble. Eh. Ce qui me plaît sur le blanc, c'est que. Oh, les noix et les noix eh. Vous avez vos propres choses que. Dans vos traditions, vous avez déjà. Mais vous n'utilisez pas. Je vais vous montrer la dimension de l'ensemble normal. L'autre ensemble normal. C'est ça ici. Vous voyez, non Ça, tu le brûles en. 30-40 minutes. Il brûle. Totalement. Celui-ci. Maintenant, les encens ont des noms, ils ont des, euh, des buts. Ils ont the, des purposes. Purposes, si vous comprenez ce que je veux dire. On ne prend pas seulement, il y a, en, il y a un encens qui est dirigé pour faire quelque chose. Donc, dans le monde spirituel, quand tu viens, c'est pour ça que la personne doit connaître ton problème. Attendez, d'abord, j'ai mis mes encens ici, là. Quand tu mets ton encens, ça brûle. Parfois, tu vois, je vais vous montrer, J'ai un ensemble. Vous voyez, non? Tous ces ensembles-ci-là. Chacun a son but. Je vais retirer, je vais vous montrer. Il y a celui-ci. Il y a l'autre qui va t'aider pour les clients. Et c'est que quand vous parlez de ces choses-ci-là, vous dites que wow. Maintenant, j'ai fait une vidéo que j'ai mis sur YouTube hier. Et je vous ai expliqué que. Les choses que vous faites doivent avoir un but. C'est-à-dire, c'est l'intention que je mets sur ce que je fais qui va compter. On peut pas lancer si on envoûte quelqu'un avec. Que comme je mets, on allume une bougie, on dit, je fais comme ça parce qu'il va en tel homme pour qu'il me serve Ça c'est pas mon, pas moi, il fait pas le genre de travail là. Maintenant, si tu viens à moi et que quelqu'un a fait le genre de choses là sur toi, beaucoup d'entre vous êtes comme ça. Votre, les gens les membres de votre famille sont à partir travailler jusqu'à là où vous êtes là vous êtes étourdis vous ne savez même pas vous êtes mouillis. ouais seigneur vous venez mettre vos publicités sur mon truc c'est comment voilà je vais vous montrer je vais vous montrer les photos des types dans maintenant c'est l'intention que ton esprit ton âme attache à l'acte que tu poses donc quand le monsieur, là, quand Jésus a mis la, la, la, la, la, la sur ses yeux, il a dit, va là-bas te laver. Va dans l'eau, la rivière qui coule derrière chez ma, ma, ma jeanne là-bas. Tu te laves. Ou tu laves tes yeux. En partant, l'homme disait, je ne vais pas laver mes yeux, je vais guérir. Je ne pas laver mes yeux, je vais guérir. Il prend un peu l'eau, il fait comme ça, je lave mes yeux, je vais guérir. Il fait comme ça, je lave mes yeux, je vais guérir. Donc Jésus fait sa part. Il te donne l'instruction. Toi maintenant, quand tu prends la chose, tu amènes ta foi s'active sur ça. C'est que quand moi il dit, il y a des choses qui montrent ça qu'on ne vous montre pas ailleurs. Ils vont vous cacher ça. Je vais te montrer. Voilà. Bon. Il y a plusieurs types d'encens comme je vous ai dit. Ça c'est la commande de quelqu'un que je vais envoyer tout à l'heure. Donc ceux qui vont demander, euh, ceux qui vont demander, vous allez, voilà les encens. Voilà le sang. Il y a le sang de Jésus. Il y a aussi ça. c'est michel Bon, c'est pas tout le monde qui a.. Quand je... Quand, je... Quand je finis la consultation avec toi, je vois le problème que tu as. Parce que tout le monde n'a pas le même problème. Il y a l'encens 777. C'est diamant, c'est pour le pouvoir. Restaurer son pouvoir. Il y a l'argent. Euh, Celui-ci pour appeler l'argent. Je sais que vous êtes habitué à la pauvreté. Call money. Vous êtes habitué à la pauvreté. Il y a la pauvreté dans votre environnement. Vous ne savez même pas. Euh, il y a l'encens si euh, Commander. Bon, on a sang de Jésus. Euh, euh, du commandement. Il y en a parmi vous, avez, vous n'avez même pas l'autorité. Vous n'avez pas remarqué ça. Vous n'avez pas remarqué ça. Quand vous arrivez, quelque part, vous dites quelque chose, vous entend, on ne découvre jamais ce que tu dis. Jean, Seigneur, éclaire tes enfants. Tu parles, quelqu'un d'autre va venir derrière toi, c'est ce qu'il va dire qu'on va faire. Alors que toi, tu avais dit, tu n'as pas depuis. On n'a pas fait. Il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes qui me contactent. L'homme, tu allais poser ton ventre sur la grotte à Londres avec la foi. Voilà. Waouh. Marie. Oh là là. Tu, tu as bien compris. La foi. Tu sais quoi. J'aime moi. J'aime des gens qui ont la foi comme ça. Ça me plaît moi. La foi en fait, c'est... C'est... Ça se voit en fait sur la personne. Quand tu écris, même je vais plus ton autre commentaire. Quand tu écris, on voit, on sent la foi dans ce que tu dis. Voilà lourde voilà, lourde, lourde. J'ai quelqu'un, j'ai mais... un de mes fils qui est parti à lourde récemment d'ailleurs. Et il y a le pouvoir de la Vierge Marie que vous devez beaucoup activer. La Vierge Marie, Jésus, tous ces saints-là, hein, même le fils de Dieu, ils sont là pour vous aider. Parce qu'on vous a toujours dit que wow, comme tu as déjà commencé, tu vas abandonner Jésus. Non. Tout ça là. Vous avez des anges gardiens à votre disposition. Il y a l'ange Michel. Il y a des prêtres qui achètent ces affaires, Des prêtres. Vous êtes bêtes que comment L'église, euh, c'est quoi, à Pentecôte, là vous a fait que quoi Il y a des prêtres qui achètent, il y a des savons. Vous partez, vous achetez seulement le savon Dove. Donc aujourd'hui, vous avez demandé que vous connaissez que Dove c'est qui Dove a mis quoi dans le savon que vous utilisez Hein qu'au rabbin, il a mis quoi dans le parfum que tu prends, tu mets sur toi Donc, je vous ai montré les, les, les, les différents types d'ensemble. Voilà. Ça, c'est très... Si c'est que tu n'es pas... Voilà, je vous ai montré. Ceux qui viendront dans mes consultations, vous pourrez en prendre. C'est euh... ça que les Camornais aiment cacher leurs choses. Vous aimez trop ça. Vous aimez. Tu caches, tu caches. Ok. Tu caches alors maintenant, ça te profite quoi Tu gagnes seul et puis quoi Quand tu demandes avec foi et tu cherches, le Seigneur met sa sainte main. Ah oui, oui, Sylvie. Tu sais que même s'il y a quelque chose que tu devais faire, même s'il y a une potion que tu devais boire, Dieu va amener quelqu'un, la personne, comme ça, là, bêtement, même dans le bus. Tu vas rencontrer quelqu'un, il va te dire Donne-moi un peu ton numéro, j'ai une mère là, comme ça là. Elle fait un remède là, comme ça là. Elle va te préparer les herbes. Tac, tu bois. Tu es guéri de ton kyste, peut-être, je ne sais pas. Maintenant, il y a les ça Saint-Michel. Parfum Saint-Michel. Vous devez. Vous savez, il y en a parmi vous, vous faites parfois, dix jours vous ne priez pas. » Vous faites « Dis-je, vous ne priez pas. » Vous restez comme ça, là. Tu te lèves seulement du lit, tu tombes. « Ah, oh, je n'ai pas, pas au boulot. »« Tu vas tu, tu, tu, tu où ?» Si tu sais que chaque matin, quand il veut me laver, chaque soir, quand il veut me laver, je vais prendre le savon-ci. Je vais prendre le sel-ci. Et en prenant ça, j'ai fait une vidéo j'ai mis sur YouTube hier. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué que Ouais, Seigneur, les déceptifs font quoi sur ma vidéo? J'ai dit, j'ai précisé que Quand tu mets ça, tu sais que le matin, quand je me lève, Même si j'ai euh, Philippe et Sigan je peux dire que toi, c'est 50-50 Je vais bientôt te bloquer, tu as compris, non? La foi, c'est la Bible, tu dois lire ta Bible Il y a des gens qui sont dans un groupe de prière, avec vous Le matin, 6h, on prie ensemble on lit la Bible, je vous explique Ceux qui sont été en consultation avec J'ai des enseignements pleins sur la Bible Je ne peux pas me mettre sur Facebook Pour enseigner, je vais vous enseigner la Bible Vous allez venir commencer, je n'ai même pas le temps pour ça. Mais j'ai des enseignements bibliques Vous-même allez lire la Bible Mais le problème c'est que quand vous lisez Vous lisez avec Vous devez lire la Bible avec l'esprit ouvert Oh Seigneur Psst. Tu es à l'église depuis 14 ans Tu ne sais pas que ta parole a le pouvoir Tu ne sais pas que Jésus t'a donné le pouvoir Tu ne connais pas Allez, la Bible, tu vas voir. Voilà. Donc, maintenant, les selles. Je vais juste faire une, euh, une capture assez rapide. Il y a plein de selles. C'est pour les selles. Hein. C'est pour ça que je dis que ça vient en fonction du problème que la personne a. Donc, je vais tout mettre ça ici au sol. Oui, j'ai mélangé la commande de la femme ici. Si. Mais bon, je vais refaire. Euh, beaucoup d'entre vous, hein, vos étoiles sont fermées. Beaucoup d'entre vous. Quand ça te concerne, dès que quelqu'un pense à ton nom, tu ne sais pas. Vous n'avez pas encore compris, oh, Seigneur, la faveur est censée vous suivre tous les jours. Je sais qu'il y a des personnes que vous m'écoutez comme ça, vous avez tellement souffert dans votre vie que quand elle dit comme ça, vous dites que, pardon, quitte là-bas. C'est le nom de Jésus. Oui, depuis 15 ans que tu es bloquant, tu t'a pas donné le papier. Tu manques de faveur sur toi, maman. Joseph, Genèse chapitre, mmh. l'histoire de Joseph commence à 34. allez lire. Joseph avait la faveur partout, partout on l'aimait. Nous, il a eu que... Je ne sais pas pourquoi, hein. Eh. lui dit, prends mes clés, de, tu, contrôle toute ma maison. Il arrive en prison encore. Le chef de prison dit que je ne sais pas pourquoi... J'aime ai moi tous les prisonniers, ici. » Vous, vous êtes là depuis. Vous êtes là, vous êtes là depuis. Vous êtes là depuis. Chaque fois qu'on pense à vous un homme vient à ta vie, il t'aime bien au départ, après il dit, je sais pas pourquoi, je veux plus de toi. Qu'est-ce qui a fait que ta tête les nerfs? C'est pour ça que vous restez, le diable vient voler vos choses. Tant que tu ne te rends pas compte, j'ai eu une porte qui s'est ouverte ici, là, on a, le, le diable est encore venu prendre. Et c'est que certains personnes ont dit que j'ai vu les commentaires souvent que Oh, wow, je viens pour vous endoctriner ne vous inquiétez pas restez chez vous vous faites pour vous non c'est moi un problème. mais c'est quelqu'un que ça l'a touché qui va comprendre voilà Sylvie Larouche, bouche tu as compris les esprits vont te montrer le saint esprit lui-même va te dire que ma chérie prends l'autre si tu mets là-bas tu mets après dit que non mets plutôt là-bas après dit que tu as oublié l'endroit là et au singo. tu dors dans le rêve comme ça tu vas voir les antennes, ils vont venir te parler pourquoi vous voulez seulement que, ok, ma mère, vous montez la photo de ma mère, vous allez voir une belle femme, regardez, voilà ma mère, vous la voyez non, vous la voyez bien non, voilà. J'ai connu ma mère physiquement, je l'ai touchée, je suis sortie de son ventre, elle m'a fait grandir, elle m'a éduquée. Aujourd'hui, elle est décidée. Elle est décédée. Père son âme. Père ton âme, maman. Pourquoi je veux que ce soit forcément Jésus seulement qui vient me parler dans mon rêve? Alors que ma mère m'a côtoyé. Elle, elle, elle est touchable. Je vais vous montrer comment vous avez fait pour rejeter vos ancêtres. Voilà mon grand-père. C'était le père de ma mère. Voilà le père de ma mère vous voyez l'autorité que j'ai là ça c'est ça de lui lui là bonjour euh, claude Et voilà sa femme celle-ci alors ça c'est le cœur du ballot elle m'aimait trop trop voici le père de mon père voilà la mère de mon père la mère de mon père était canon jusqu'à le feu sortait jesus ma mamie regardez, le, regardez ses yeux la fureur quand on me voit souvent, eh, écoutez Ma grand-mère a accouché mon père Elle a mis son ADN dans mon père Mon père est venu, il m'a mis, mis dans le ventre de ma mère Pourquoi c'est difficile pour moi de comprendre Que j'ai quelque chose qui vient de ces personnes qui sont juste derrière moi Pourquoi Je peux rêver, mon grand-père vient, il me dit, voilà, il vient dans vos rêves. Quand vous êtes en consultation, vous me dites souvent non. Et quand vous commencez le travail, je vous dis, que vous allez voir, soit un ange gardien va venir vous parler, soit un de vos ancêtres va venir vous parler, il y en a même, c'est l'apparition de la Vierge Marie, même, qu'ils ont. Et voilà, j'ai Marie aussi. J'ai Marie. J'ai Jésus. Quelqu'un a vu ma vidéo, l'autre jour, et parlait, il dit, qu'on enlève le crucifix derrière toi. Vous avez que joie. Voilà Jésus. Voilà sa mère. Euh, bonjour la reine Tchana. Tu es arrivé, c'est super. Franchement, <rire> c'était un plaisir de te rencontrer, ma chérie. Vraiment. C'était un plaisir de te rencontrer. Ok. Que le Seigneur continue de... de... On va dire quoi D'élargir ce que tu es en train de faire Ok Je reviens à mon direct Pourquoi c'est difficile pour moi de croire que Jésus m'a donné mon identité spirituelle Ma mère, mon père, mes grands-parents Ont contribué Donc Jésus m'a accouché Jésus t'a accouché Tu es sorti du ventre de Jésus même Jésus a dû venir dans le ventre d'une femme pour naître. Ouais. Jean-Claude, merci aussi. Parce que souvent, quand... Je me rappelle un moment j'étais à l'église, quand je voyais ma mère dans les rêves, je me reviens, oh non, non, non, c'est un fantôme. Oh! Parce qu'on avait conditionné. Et souvent, je restais ça, j'ai dit que... Quand j'étais juste à l'église, je ne cherchais pas profondément... Cherchez, l'esprit va vous parler, il va vous dire. Si ce qu'il vous dit là, il vous manque. Et s'il si vous dit que je manque, vous ne passez plus sur ma page, je vous en prie. Voilà. Bonjour, Clarence. Je me réveille, je reste souvent enceinte et je dis que je sais comment ma mère m'aimait. Et moi-même. Moi-même. Ce qui me gagne, c'est qu'il y a des gens qui sont regarder vous, vous, vous prenez 10 minutes de votre journée. Vous me regardez pour après commenter, pour m'insulter. Je dis, Wanda. Franchement, vous savez, si un an encore dans le direct, si partez vous ne me regardez plus, ouais. Vous vous chassez que comment De toutes les façons, les gens, oui, me regarder. Donc, est-ce que c'est difficile pour moi de comprendre que ma mère m'aimait J'aime ma mère. Observe, allez, repartez encore, lire la Bible quand Jésus est mort. Vous savez quoi Repartez, lire la Bible quand Jésus est décédé. Il y a des choses qu'il disait très clairement. Il dit Là où deux ou trois personnes sont rassemblées et parlent de moi, qu'est-ce qui se passe Et ce que vous venez discuter, cela vous ne concerne pas la Bible. J'apparais. Oh, j'avais dit Amen, Jocelyne. Amen. and Jocelyne, say Amen. Yes, Amen. <rire> Repartez encore, la Bible, s'il vous plaît. Repartez, lire la Bible. Repartez. Repartez, lit Vous allez comprendre. Bonjour la reine euh, Ndioten. comment tu vas? Il y a beaucoup de petites, petites choses que ça ne donne pas bien parce que vous ne voulez pas ouvrir votre esprit pour comprendre. Ta mère t'aimait, ta grand-mère t'aimait. Pourquoi tu crois que ta grand-mère va venir dans le rêve pour vouloir te tuer Pourquoi tu. La prochaine fois qu'ils vont se pointer, arrêtez votre tout dans le rêve. Là, dit que non, ça ne peut pas être toi. Non, non, non, non, non, non. Vous savez quoi Ça les attriste même. Ça les attriste. Attends, imagine un peu. Vous avez les enfants, non Vous avez les enfants, non Ok. Tu accouches. Vous connaissez l'amour que vous avez pour l'enfant. Donc, tant que tu n'as pas accouché, tu ne connais pas l'amour. Les gens qui croient qu'ils aiment leur gars, là. L'amour que tu as pour l'homme, ce n'est pas l'amour que tu as pour l'enfant. L'enfant, tu l'aimes jamais. Tu n'as pas peur d'aimer ton enfant parce que tu sais que c'est mon enfant. Donc, tu vois tout l'amour que tu as pour ton enfant, là. Si demain, tu meurs, et quelle est la possibilité que tu reviennes encore pour parler à l'enfant, là? Donc, tu penses que tu vas lui faire du mal à l'enfant, là? Hein? Il y en a pas mis, vous avez grandi avec vos grand mères Ta grand-mère, t'aimait jusqu'à... Donc, qu'elle est j'ai une de mes grand mères là que... On dit même sur son lit de mort, elle m'appelait seulement. Que... Oh, Jocelyne, oh, et mon amour pour elle, est Donc, jacques que j'ai ai mon frère... Quand elle pense seulement à elle, maintenant, là, mon cœur fait des Donc, vous pensez que si elle se pointe... Si elle se pointe, c'est pour me faire du mal. Et c'est comme ça que malheureusement beaucoup de personnes n'engagent pas le mystère Tes ancêtres ne sont pas morts sur la croix pour toi Mais, quand tu es vivant, tu es limité par ta position physique Tu as peut-être, tu souffres, tu, tu, l'alcool te dérange, ou bien tu passes ton temps derrière les femmes Ou bien, tu, tu, tu, es, tu es limité L'esprit est venu dans le corps si Tu es limité par des choses Tu, meurs. tu fermes les yeux. L'esprit est libéré. Il ya plus le, le le point ne te dérange plus. Tu ne fais plus les sommets dans la nuit. On dit quand tu on est dans la nuit. Tu, tu as mangé, après tu te réveilles, tu as mal ici là. Non, ton esprit est libre. Tu es libre. Tu peux maintenant aller. Jésus a dit dans la Bible que quoi Que si je meurs, c'est profitable pour vous. Ah, laissez. Je dis que c'est parce que souvent quand elle parle, j'ai pas encore fini avec vous. J'ai fini donc, ma part de révélation là. Et je ne suis pas là pour. Je ne veux pas forcer mes révélations sur vous. Demandez à l'esprit, j'ai demandé, il m'a montré. Il dit que si je meurs, c'est profitable pour vous. Parce que quand je suis vivant, je suis limité. Je ne peux être qu'à Bafoussam, ou à Yaoundé, ou encore ici là. Je meurs, je suis maintenant où Je suis vol tout. Je peux voir quelqu'un au Canada, je peux rester ici-là et voir quelqu'un là-bas, je vois... Je pars, piou, je peux dire que je viens dans ton rêve la nuit et te dit... Tu dois aller au village pour faire telle chose. Vous m'écoutez. En tout cas, je sais qu'il y a des ancêtres qui sont en train de parler à certaines personnes avec moi, je sens ça. Ils sont en train de vous parler depuis quelques jours, mais vous vous, vous dites, est-ce que c'est même, est -ce est même elle qui me parle Est-ce que c'est même lui qui me parle Est-ce que... Est-ce que... Il y en a parmi vous vous rêvez que la grand-mère te dit que, wow, il pleut sur mon village. Tu dois aller construire le caveau. Tu rêves, tu la vois dans le rêve. Elle vient. Elle est assise sur une chaise comme ça. Elle te regarde triste. Tu dis que c'est quoi ma Elle dit qu'il pleut sur moi. Il pleut sur moi. Et quand tu rappelles au village, tu dis, est-ce que vous aviez mis le toit que j'avais demandé de mettre sur la tombe de la grand-mère On dit non. Euh, euh, tonton Jérôme avait pris l'argent parce qu'il avait tel problème. Mais on ne t'a pas dit. Et avais déjà tu, tu croyais depuis qu'on était parti mettre la toiture sur la tombe de la grand-mère. Quand quelque chose comme ça se passe, une fois, deuxième fois, peut-être encore, ta soeur est décédée depuis longtemps, tu t'occupes de ses enfants. Et à un moment maintenant, la personne chez qui les enfants sont, tu t'occupes à distance, la personne chez qui les enfants sont les menaces. Tu vois la grand-mère dans le rêve. Elle te dit, elle, elle est triste, tu dis que c'est quoi Elle te dit que les enfants... Les enfants, les enfants, tu appelles le lendemain, tu dis à ta soeur que je ne sais pas pourquoi, la mère fait que me parler des enfants de, de, de, de Irène. J'ai dit un nom au hasard, hein. de Irene, que va checker. Que... Elle arrive là-bas et voit que les enfants les chics sur les pieds. Ils ne mangent même pas, ils sont minces bizarrement. Écoutez mes choisis, écoutez bien. Vous êtes plus connecté au spirituel que vous ne pensez. Mais maintenant, je voudrais que vous soyez conscient. Arrêtez de faire les bêtes. Arrêtez de faire. Je vais même dire comment là. Il... Arrêtez de dire d'être ignorant. Arrêtez. Il y en a parmi vous. Il y a l'arbre de paix dans votre concession au village. Qu'on doit prendre, on vous envoie même seulement là-bas. Tu prends, tu mets devant ta porte. Vous avez remarqué qu'au village, dans chaque concession, il y a toujours l'arbre de paix, qu'on plante quelque non? L'arbre de paix a des vertus spirituelles. De la même façon qu'il y a les herbes qu'on prend comme ça, là, on, déchie, on, on, on, déchie, on déchiquette, on met dans l'eau, on te lave avec. Ça te soigne. Ça enlève les mauvais esprits sur toi. Il y en a parmi vous, vous rêvez souvent, vous voyez dans les montagnes en train de cueillir les herbes. Vous cueillez, vous cueillez, tu cueilles, tu pars, tu donnes aux gens, ils vivent ils dans le rêve. Ils guérissent. Tu, dis, tu te réveilles le matin, tu dis, ah, mais moi je suis architecte, comment est-ce qu'il me montre des choses comme ça Moi je suis, ça c'est le métier des blancs, je connais une, une dame ici, elle, elle fait les délirances sur les gens, c'est aussi mené ici, comme ça là. Elle est médecin, on a la journée, elle est chirurgienne, chirurgienne, mais dès qu'elle sort de l'hôpital, elle arrive chez elle. Elle porte maintenant son lendop. Elle porte. Je n'ai même pas trop mis le n-dop sur moi. Je n'ai que les chaussures. Voilà mes chaussures en -dope, là. Chaussures en Vous avez vu, non Avec les coris. Comme quelqu'un est venu dire qu'elle soit avec le père. Vous voyez, regardez, regardez une belle fille comme moi. Jesus. Il faut arrêter, arrêter de salir mon nom. Je sois avec le père des gens. Si le père a 40 ans, peut-être. Ça veut dire que son enfant a 2 ans. C'est bon. Bon, continuons nos affaires. Quand elle sort de l'hôpital elle porte son habit spirituel maintenant elle commence parce que j'avais parlé une fois avec, je lui dis que mais maman pourquoi tu fais ce que tu fais elle me dit mamie j'ai essayé de fuir n'importe comment n'importe comment j'ai tourné tourné tourné tourné tourné ils m'ont même fait les problèmes après je suis venu, je suis encore revenue j'ai dit que okay, j'ai gardé mon boulot non, dans la journée. Non, Ils disent oui. Ils disent que le soir, maintenant, tu soignes les gens. Quoi oh, Attendez, vous pensez vous-même qui allez faire la fête, c'est moi qui ai choisi. Non, mais monsieur, il a dit que okay, de tous les métiers que je pourrais faire, il euh, faut que je sois reine, reine des choisis. Non. Je me suis retrouvé à un moment. Eh, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Ça je dis que tout. Je dis que, mais, seigneur. Dès que je commence la spiritualité, si je guide, les gens, je guide les gens, je vois comment je me sens bien. Mes choses commencent à marcher. Dès que j'arrête, problème, problème, après je dis ok, ça va, c'est bon, ok, ok, ok, ok. Dès que je dis ok, vous pensez que vous venez à moi par hasard Je connais les traduits parce que ils, même pour manger là, c'est dur, même pour payer le loyer, c'est dur. C'est vous qui venez à moi, n'avez pas fait mes vidéos et mettez ça en ligne. Je ne dis pas que c'est... Je ne suis pas forte, genre... Je vous appelle, je ne pas vous réveiller dans votre lit la nuit. À deux heures, je dis, écoutez mes vidéos. Non. L'esprit qui m'a appelé. C'est pour ça que... Si vous souffrez dans votre vie, il y a aussi quelque chose que vous devez checker. Est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire? Parce que quand tu commences, tu vois comment tu commences à t'enraciner comme le baoba. Tous les gens qui partaient même souvent avaient un petit page un petit marabout ils donnent même 20 000 comme s'ils te touchent on t'atteint, ils ne peuvent plus te toucher ils ne peuvent plus tu commences à maîtriser la chose parce que tu es dans ton appel parce que tu es dans ta mission ah, le roi Feuillot est-ce que tu es à ta place pardon partagez ma vidéo si tu sais que tu es à ta place c'est bien Ok, je vais vous monter les selles. Depuis, il fait que vous voulez monter les selles. Mais il y a encore un truc qui se passe. J'ai dit que je vais monter les selles après. Euh, quand vous priez à Marie, ceux qui ont les papiers sont bloqués. Euh, L'autre jour, ils m'ont dit, de, il faut que je vous dise ça. Ceux qui ont les papiers bloqués. Euh, si vous avez les nœuds dans votre vie, les, les énigmes que ça fait des années, vous ne savez même pas comment. Marie qui défait les nœuds. Vraiment, ils m'ont montré clairement Comment il y a dans le monde spirituel, notre reine Marie, elle a cette capacité d'intercession. Vous connaissez comme ange Michel. Donc, dans, chaque saint, dans le monde de l'esprit, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Et si vous ne comprenez, vous ne comprenez pas, vous allez vous embrouiller toujours. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Donc, engagé vraiment. Donc, dans, dans, dans, dans la vision que j'ai eue, je voyais Marie, comment elle, elle était assise. Elle détachait. Donc, si, heureusement je me suis réveillée, j'ai dit, wow, et j'ai vu l'image. Après, j'ai pris un de celles que j'ai ici. J'ai vu l'image, regardez. Ça, c'est l'image que j'ai eue dans ma vision. Donc, elle était assise. Quand elle prenait, c'est quand j'avais le ça. Elle fait clic, ça s'ouvre. Elle, elle fait clic, ça s'ouvre. Et après elle fait clic, ça s'ouvre. Et il y en a parmi vous, vous avez des situations que quand vous pensez, quand elle dit comme ça, vous pensez peut-être la conception, peut-être les papiers, peut-être le mariage. Donc tu as, tu as dépassé. Donc euh, quand on parle de ça, je dis que pardon, j'ai à tout essayer, pardon, ne venez même plus me dire ça. Voilà, la Vierge Marie m'a dit de vous dire, quand vous l'engagez dans les prières, demandez-lui de. Marie défait les nœuds. Défait les nœuds de votre vie. Voilà. Peut-être c'était ça qu'il devait dire. Est-ce que j'ai fini de tout dire C'est bon, je peux montrer les sels maintenant. Ok, merci. Bon, il vous a dit qu'il y a les sels. Je vais vous montrer certains sels. S'il y en a encore plus, mais bon. Bon, la particularité des sels que je vous donne, c'est que... Euh Vous, il y a des celles qui ont la même couleur mais qui n'ont pas le même but. Ok. Ok. Claude, Sophie, super. Super, vraiment. Comme euh, tu dis que tu viens de faire le jeûne là. Donc Que le Seigneur Jésus-Christ et que la Vierge oh. Marie, notre Reine, qu'elle puisse euh, couronner euh, ce qu'elle t'a donné. Parce que, écoutez, L'esprit va toujours confirmer les choses. Écoutez. Ces gens, tu vas hier, tu as pensé à ça. Dans la nuit, tu as arrivé. Le matin, je parle de ça. Donc, ils ont été dit que crois, Le tout, c'est la croix. Moi, moi, je vous dis, c'est moi. Bon, regardez. Les selles peuvent avoir les mêmes couleurs, mais ils n'ont pas le même usage. Ok Je vais vous montrer des exemples ici. là. Donc, quand vous allez prendre ça, ça. Ça dépend du traitement que vous avez à faire. Euh, bonsoir les membres de ma famille. Ceux qui viennent me pieds là. Vous venez vous me guetter seulement là. Vous ne parlez jamais. Je sais que vous me voyez. Je m'en fous. Vous avez compris donc. Je dois parler à certaines personnes. De toute façon on se connaît. Quand ils vous disent souvent les choses ici là. Même moi, même moi là. Je, je, même ma famille c'est comme ça. Je suis dans une famille de décepticons. Mais c'est pas grave. Hein. On, a, on on, on, on, on suivi. Desceptiques, qu'on n'arrête pas notre vie. Bon, euh, je vais vous montrer. J'essaie de les mettre un peu ensemble. Voilà. Salut, bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci parce que cette, certaines bonnes âmes ont voulu partager mes vidéos. Donc, il y a les outils spirituels qui sont disponibles. J'ai les chapeaux ici. Là, je vais vous montrer les selles, mais j'ai l'idée de, de vous montrer les chapeaux d'abord. Donc, pour les chapeaux, il y a ceci. Donc, on envoie sur Paris, après on vous dispatche dans le pays où vous êtes. Donc, il y a les chapeaux. C'est que vous me contactez, vous dites, oh, je veux le chapeau, vous ne parlez plus. Les objets spirituels sont là pour vous équiper. Voilà le chapeau d'Undop. Euh, si vous achetez, on peut mettre des courriers dessus. Il y a aussi ça. Voilà. Les objets spirituels vous équipent. Ils vous équipent. C'est votre équipement. C'est votre équipement. Et ceux qui sont dans la formation spirituelle avec moi, la formation des pouvoirs, il y en a dans le direct si. Vous savez que quand vous avez commencé la formation avec moi, il y a au moins 200 000 francs que vous dépensez seulement sur les outils spirituels. Si tu ne peux pas acheter ça, tu ne rentres pas dans la formation. Je ne veux pas dire que vous voulez venir, dire que la formation en elle-même, c'est 350 000. Et le truc, c'est... Les outils, même seulement, c'est bien dans les 200 000. Vous achetez tout ça là, vous déposez. Et il y en a qui ont donné le témoignage. Si tu veux, tu commandes, si veux tu ne commandes pas. Mais il y en a qui ont donné le témoignage. Les trucs comme ça, les bâtons. On a parlé de Moïse tout à l'heure. Moïse avait le bâton Regardez dans la Bible, regardez dans la Bible. On en voit que quand tu prends mon bâton, c'est ça qui te passe le pouvoir. Il y a des objets spirituels que vous devez avoir. Je sais que intuitivement il y en a parmi vous, quand vous me contactez, pendant la construction vous me montrez ce que vous avez acheté. Donc tu restes dans ça l'esprit t'a dit acheter, tu as seulement acheté, tu ne savais pas pourquoi. Maintenant, cette formation, c'est pour permettre de comprendre pourquoi tu as acheté la chose et aussi ce que tu dois rajouter et comment utiliser la chose. Donc ça te fait passer une autre dimension. Donc, euh, je fais des consultations privées. C'est vrai que je n'ai même pas mis mon numéro ici, là. Voilà mon numéro. Vous m'appelez, vous payez la consultation. Si vous ne pouvez pas payer la consultation, qui est 40 euros, ne me contactez même pas. Parce que si tu peux appeler la consultation, ça ne sert à rien. te dire ce qu'il faut acheter, tu ne vas pas acheter. Parce qu'il y a les produits, tous les produits, c'est là. Certains, ça fait partie de ce que j'utilise avec vous. Et il y a encore d'autres, bien sûr. Bon, voilà le numéro de... J'ai épinglé, voilà le numéro de téléphone. J'ai aussi mis le lien dans cette vidéo donc il y a des outils que vous avez, dont vous avez besoin donc quand il a reçu son bâton de commandement il me dit que le jour où il a reçu il a rêvé il s'est vu en train de voyager avec son bâton et en lui l'envoyant ça l'esprit m'avait dit euh, dis lui que quand il va souvent voyager il met dans son sac donc quand il a reçu quand il était dans la formation je lui ai dit voilà tu as reçu le bâton euh, je sais que les mots que j'utilise c'est un peu nouveau pour beaucoup d'entre vous mais vous en faites pas, vous allez apprendre rapidement Peut-être c'est la prochaine phase de votre vie. Donc, euh, je lui dis, quand elle veut lui dire ce que l'esprit m'a dit de lui dire, il dit que non, non, que j'ai rêvé la nuit, je me suis vu, je voyageais, je partais dans beaucoup de pays avec mon bâton. Parce que, certaines personnes, vous m'avez écouté. Quand vous m'avez contacté, c'est parce qu'il y avait des choses que je disais, que l'esprit a déjà commencé à vous dire. L'autre jour, donc, je lui envoie d'abord le petit bâton que je lui ai envoyé. L'autre jour, je lui envoie le long bâton. Quand il n'a même pas encore reçu le long bâton, hein, quand c'est en route pour arriver chez lui, il me dit, il dit il fait un autre rêve. Dans le rêve, il se voit avec le long bâton. Et il est en train de guérir les gens avec ce bâton. Quand Moïse partait pour faire ses miracles, hein, vraiment, vous allez comprendre la Bible, hein, vraiment. Vous pensez que vous connaissez Dieu. Moïse arrive. Me voici. Me voilà, ok. Me voilà. Moïse arrive, il peut voir Pharaon. Il a son bâton avec lui. Vous voyez, non, il a son bâton. On oh, le challenge. Certains d'entre vous, votre bâton contient. Complétez, vous savez. Ok. Il arrive au palais. Déjà, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, jette le bâton au sol. Il lance le bâton. Pam. Ça se transforme en serpent. Après, il dit, attrape la queue. Écoutez, hein. Je ne suis pas folle, I'm not crazy, ok, il prend le bâton, Pharaon, Dieu m'a envoyé de te dire de laisser ses enfants partir, tu es qui, tu es qui, allez, marabou là, venez ici, ils viennent avec leur bâton à eux, ils lancent leur bâton au sol, Parce que Moïse avait lancé le sien. Quand il lance le, le, le bâton, le bâton de Moïse en vale pour eux. Après Moïse reprend son bâton, ça redevient dur. Il reprend son serpent, ça devient dur. Pape, il reprend dans sa main. Ils sont devant la mer, ils sont bloqués. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Exode chapitre 14. J'ai lu ça ce matin d'ailleurs dans la prière qu'on a fait le matin. Exode 14. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, il, est, il est en train de diriger le peuple. Il n'y a pas de problème, la reine Claude. Ceux qui ont les consultations, je commence les consultations à, je sais pas, 10h, je ne sais même pas quel heure il est. J'ai prévu de commencer les consultations à 11h, on va faire la 11h aujourd'hui. Bon. Ils étaient dirigés comment Moïse était devant. Il avait son bâton. Il écoutait les instructions d'en haut. L'esprit lui parlait, l'inspirait. Et il parlait. Et un endroit arrive à la pierre. Il n'y a pas d'eau. Dieu lui dit, frappe la pierre. Ouais, Seigneur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Comment quelqu'un peut prendre son temps dans mon direct pour commenter? Pourquoi? Ne commentez pas si vous n'avez rien à dire. <rire> ouais, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec vous. Je vous dis, j'ai fini avec ça. Bon, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vous êtes nouveau dans la page Donc du coup, vous essayez de céner ce que je dis Si vous ne m'écoutez pendant 10 minutes, vous ne comprenez pas Soit vous allez aimer ce que je dis, soit vous allez totalement me détester Si vous me détestez totalement, partez seulement du direct, ok Si vous aimez un peu ce que je dis, allez j'ai plein de vidéos Chaque jour je fais au moins une heure de direct, chaque jour donc j'ai plein de vidéos où Je vais vous expliquer les choses Et euh, voilà, donc le voici devant le, le, la mère Il a son bâton, le seul outil qu'il a c'est son bâton Il dit Seigneur je fais comment L'eau est là, les égyptiens sont derrière moi Dieu lui dit Pourquoi tu me regardes Vous savez quoi J'ai envie de prendre le passage là, je vous lis ça Parce que L'esprit me dit de vous lire ça Exode, vous allez comprendre la Bible Oh Seigneur Exode 14 Verset à partir du 9 Les égyptiens les poursuivaient et tous les chevaux, les châles de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Voilà, ta, ta ta Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, derrière eux, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ah, ils avaient peur. Et ils ont crié à l'éternel Seigneur Te voilà, tu pries depuis deux ans, dix ans. Seigneur, change ma vie. Hum, oh oh. Commence, continuons. Verset 11. Il dit à Moïse Exode 14, verset 11. Il dit à Moïse N'y avait-il pas des sécupulcres En Égypte Là, il voulait rentrer en arrière, et, euh, euh, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là que nous, nous, nous, il commence à babader ?» Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, celle qu'elle va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Ok. Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous, garderez le, et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, hey, lève ta verge, ton bâton. Étends ton bâton. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entrant dans le milieu de la mer à sec. Et moi, je vais enduire le cas des Égyptiens. Bon, là, c'est la suite. De... Ok. Quand il est, pas, il est bon, ça. Il sait que... Celui dont je parlais qui est dans ce direct-ci là Dieu va te montrer bien comment utiliser ton bâton Très bien même Quand je lisais, je commençais à avoir des visions de... Tu vas recevoir beaucoup d'instructions de, de, par rapport à ça Ok Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a le, la parole finale dans votre vie Je ne sais pas, certains disent que oh, si ce n'est pas la Bible Je ne sais pas Mais moi je me laisse diriger par l'esprit Je me laisse diriger par l'esprit Et il y a aussi la sensation, il y a le feeling Quand tu es dans un endroit où tu sens que ce n'est pas bien Quelque chose va te mettre mal à l'aise Je ne sais pas pourquoi like, ah, Je ne sais pas Cherchez, cherchez la paix. Ce qui fait que si vous trouvez, quand vous allez arriver à l'endroit, Dieu va vous dire, vous êtes arrivé. C'est bon ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. À votre avis, pourquoi vous voyez certaines personnes, ils sont souvent avec leur canne -là, comme ça. Tu le vois, ils marchent avec ça. Quand ils font, surtout quand ils cranent. Ça, c'est le bâton des feymans, alors que ce n'est pas pour les feymans. Parce c'est un bâton de pouvoir. Bon. J'espère qu'ils vont me permettre de vous montrer le sel finalement. Bon, voilà le sel. Il y a le sel. Euh... Vous voyez, celui-ci est bleu. Ça, il brise plutôt les liens. Celui-ci brise tout aussi. Donc, ils ont le même euh, la même utilisation. Celui-ci arrête le mal. Celui-ci, ça met l'étoile. Et tout ça, c'est bleu. Hein. Tout ça, c'est bleu. Et maintenant, on va voir le jaune. Pouvoir. Je vous ai dit que l'encens, c'est là, ça, ça, ça active le pouvoir. Oui, ok. Marie qui défait les nœuds, c'est jaune. Il y a aussi les, les, les, les, les huiles de ça S.A.S.C. Fait ce que je dis. Ça, c'est pour que votre parole ait plus d'impact pour apporter des solutions à vos problèmes. Il y a aussi le sel qui, euh, qui est dans la clé du succès. Là, maintenant, il y a le, le sel Saint-Michel. Il y a des prêtres qui utilisent ces affaires-ci. Euh, le sel Saint-Michel. Euh, et puis la solution, c'est la chance. Et aussi l'autre pour l'attirance. Bon. Et c'est que quand on va dire attirance, Mais eh, devez je vais parler un peu de l'attirance là actuellement. Il y a des femmes parmi vous, maman. L'énergie que ça prend pour parler. Il y en a parmi vous, hein? Tu sais que tu es belle. Tu es brune. Tu as le teint qui passe sur le marché. Tu es jeune. Quand elle parle comme ça, tu te reconnais. Tu te sens ça. Tu sens que c'est toi. Mais tu ne sais pas pourquoi. Les gens fuient. Un homme te rencontre. Dès que tu dis à ta tante que ta tâche rencontré un homme, ça se gâte avec l'homme. Ah ah, ma Tu es peut-être au boulot, tu vois les gens qui sont moins compétents que toi. Tu sais que toi, tu veux, tu travailles cinq fois mieux qu'eux. Mais c'est eux qu'on a pris pour mettre au, au, dans le boulot qui est au-dessus au de toi. Ça avait qu'il y a... Il y a des choses dans ton aura, dans ton énergie que tu dois nettoyer. J'ai fait une vidéo et c'est là que les, je crois que ça a 20 mille vues. Que les gens commencent à m'insulter dessus. <rire> Comment savoir que tu es bloqué? Ne soyez pas ignorant, s'il vous plaît. Ne soyez pas ignorant. Ce n'est pas le temps qui va résoudre votre problème. Ce n'est pas le temps. La preuve, tu as 35 ans. Avec ta beauté, là, tu as 35 ans. On ne voit pas l'argent de ça. On ne voit pas le mariage de ça. On ne voit pas les enfants de ça. On ne voit même pas la mission de vie. Ce même pas que tu as dit que tu es partie en Afghanistan, que tu es devenue euh, dans un orphelinat pour aider les gens. Non. Tu es belle, tu es talentueuse, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu n'avances pas. Et il y en a aussi, tu es, tu, as, tu es brune, belle, mais tu as des boutons. Tu vois le genre que ça vient, seulement gâter ton teint, non? Tu vois le genre de bouton là que ça vient? C'est comme ça. La... Parfois, tu es brune, les boutons sont noirs. Tes boutons sont donc ça vient parfois ça m'a sur le nez là. Ça te rend bizarre. Donc ça fait que les gens quand ils te regardent. Tiens, pas trop. Non, le sel ordinaire. <cười> euh, Florimon. Le sel ordinaire, ça compte. Tu as compris, non? J'ai fait une direct hier ou avant. -hier, je vous ai dit, la base d'abord. C'est le sel, le sel que vous avez dans votre cuisine là. c'est Le sel, c'est le sel, non. Maintenant, le sel, si on voit les couleurs, différentes couleurs, ça veut dire qu'il y a des prières particulières qui ont été faites. Un peu comme quand on dit que quand on se, on, se, on se spécialise, on se spécialise dans une filière en particulier. Maintenant, tu peux prendre ton sel blanc. Parce que quand tu prends le sel blanc, c'est ce que tu dis. Si vous m'avez écouté hier dans la vidéo que j'ai faite, j'ai bien dit que votre pouvoir, la parole, ce qui sort, c'est chargé d'énergie. Donc, le sel, ci on a chargé ça de l'énergie qui a dit que ça c'est pour restaurer le pouvoir de la personne qui met dans l'eau et se lave avec. Vous comprenez maintenant, non? Donc maintenant, parfois parmi vous, je sais que euh, vous, parfois vous ne connaissez pas ce que vous avez dit. Tu de te, te laver peut-être, tu sais que, ah, on a dit, mettre dans l'eau et me lave avec. Tu penses, moi je te lave. Tu ne sais pas qu'il faut peut-être tu dises certaines choses. Donc voilà, je restaure mon aura, je restaure ma chance. Si ce quelqu'un me bloquer quelque part, si bien, si, même si c'est même dans moi-même que ça sort. Donc j'ai bien dit la prière, attacher votre foi à ça. Et c'est que certaines personnes ont dit, ok, si j'attache ma foi à ça, pourquoi je fais alors, pourquoi je ne fais pas seulement la prière, je laisse l'action physique C'est que Jésus allait se mettre devant tout le monde, il les guérissait. Il n'allait jamais toucher personne. Il n'allait jamais dire à personne d'aller se laver. Il n'allait jamais dire à personne de porter son, son lit de partir avec. Il n'allait jamais dire à personne de... Non, c'est les parler. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Non. Pour certains cas, il y a des instructions particulières que tu dois suivre. Pour bon, pourquoi vous parlez comme si vous, comme si vous étiez même mes petits frères Je suis trop concernée par vous hein. ce qu'elle vous dit là Vos mères ne vous ont pas dit ça Tu vois une fille comme ça là Tu t'es mariée ton mari, ton mari est mort Tu avais 30 ans Veuve à 25 ans Ta mère n'a rien fait Tu as 46 ans aujourd'hui Ça fait 20 ans Tu n'es pas mariée Ou même encore Tu n'as même pas un homme De rien donc Maman Et les choses qu'on ne vous a pas dites Maintenant j'ai l'école J'ai fait l'école de ça vous voici cela, je vais vous apprendre. Le truc, c'est que ce que tu ne guéris pas sur toi, tu passes à tes enfants. Bon, écoutez bien. Ce que vous ne guérissez pas sur vous, vous donnez à vos enfants. Donc l'affaire que tu rejettes seulement les hommes-là, tu ne deals pas avec ça. Quand toi, tu vas, ton enfant va grandir. Et même tu me dis tu train d'avoir peur. Quand tu regardes souvent ta fille comme ça, tu dis, ah, j'espère que les hommes. Ah, j'espère que ça va comme moi. Hein. Ah, tu as un peu peur déjà. Deal avec ça maintenant. D'il avait la fesse là, là maintenant. Toutine, ma mère est morte, mamie. Ma mère est morte depuis longtemps. Ce n'est pas ma mère qui m'a appris ce que je vous enseigne là. Donc, ne euh, vous donnez même un pas une excuse. Je n'ai pas de mère, va chercher. J'ai une mère, va chercher. Pas que tu cherches, tu, éduque-toi, apprends. J'ai fait une vidéo, j'ai dit une fois que l'occultisme, on dit que les sciences occultes, c'est quelque chose qui est caché à tout le monde. C'est ce maintenant que Facebook permet qu'on puisse dire de, de, de tout ça. Imaginez, je, je n'avez pas Facebook, ce que là maintenant je, je fais ceci peut-être, je, je rassemble peut-être 20 personnes, je leur dis. Mais vous, vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont en train de dire. Vous êtes là-bas en France, à Nice, vous ne pouvez pas savoir. Tout ce qui est occulte, c'est seulement ce qui est caché. On ne donne pas à tout le monde. Même après ça, il y a encore d'autres choses. donc Je monte, c'est pas même pas état. C'est le jour où ils me disent que va monter ça, je monte. Et même Facebook, je me retiens beaucoup parce que Facebook, ils ont des sept qui vont venir. Ça dit, wow, wow, wow, je n'ai rien à faire vos commentaires. Donc, euh, n'utilisez pas le tout, oh, m'amène, m'amène, non. Quand vous te mettez trop simple là, ce n'est pas bien. Ah, m'amène, ne faisait pas tout ça, hein. M'amène, m'amène. Tu regardes ça, elle dit que check ta vie. Tu as eu combien de propositions de mariage, ça a donné Non. Tu as, on est venu, on voulait on a venu toquer à la porte, est-ce qu'on est revenu Non, il a toqué la fui, il est parti. Ça fait combien de temps mmh? Je vais mettre la brigade pour les Decepticons, la vraie vraie. Ouais. Les Decepticons. Et aussi ma page a eu une exposition énorme ces derniers jours. Like, La vidéo que j'ai postée avant, je ne pas que j'allais me retrouver au bout de deux jours avec 20 000 vues. Like, C'est les gens ont à regarder. Donc je vais vous voir les Decepticons. Nous. Non, la reine Malaïka, t'as pas, j'ai envoyé t'as pas. demande là, tu vas voir ça. C'est de derrière même pas. Demain tu vas recevoir ça. Je vous dire que là en France, tout ça là, les bâtons de commandement, tout ça, commandez pour vous. Ouais. Pardon, laissez. Même avant que ça n'arrive, vous allez rêver, vous allez voir pour vous. Vous allez voir. Bon, maintenant, le bâton, je le donne en fonction de ce que l'esprit me montre. Et quand il me montre, généralement, il vous te montre aussi. C'est vrai qu'il y a de la spiritualité plus plus. J'ai des gens qui sont dans ce direct. Je ne veux pas vous nommer depuis là, j'ai vite. Euh, euh, on est dans la formation spirituelle intense là ensemble. Et je suis arrivé l'autre jour, pendant que j'emballais je, les choses, j'ai vu. J'ai vu un outil spirituel et l'outil commence à me parler. Je me tourne, il me dit Prends-moi, je dois aller chez telle personne. À l'instant, j'ai pris. J'étais en train de poster ces choses le lendemain. Je lui dis que papa, je ne t'ai pas demandé l'autorisation, mais l'autre, il a dit que le voilà. Et il me dit que tu sais quoi hier ou avant-hier, je demandais une confirmation, je demandais et c'est exactement ça ma confirmation dans le spirituel parfois, les, les, les ancêtres vont vous mettre des gens sur votre chemin qui vont confirmer ce qu'ils vous disent déjà, même moi j'ai des choses où j'agis beaucoup par la foi. j'ai des périodes de ma vie où j'ai des, des, des grands maîtres spirituels qui rentrent en contact avec moi comme ça on parle peut-être 20 minutes hein. ils confirment ça, ça, ça, ça, ça, ça Attiré par un chapeau spécial, je l'ai vendu. Euh, C'est de quel chapeau que tu parles, Judith? Je vous demande tout le temps. Vous ne dites pas la semaine prochaine, lundi, j'envoie encore les choses en France. De la France, on peut poster en Allemagne et en Belgique. Donc, je vous en prie, dites-moi de quoi vous avez besoin. Les chapeaux, ils sont là. J'ai parlé des selles Voilà les chapeaux. Il y celui-ci. Euh, ne prenez pas seulement un chapeau. Vous aimez être vous chapeaux vous avez spirituel. Je sais pas pourquoi. Il y a ça. Il y a le chapeau de dope. Ci. il y a ça il y a aussi celui-ci le chapeau tricoté comme ça il y a aussi euh, celui-ci il y a aussi euh, celui-ci dans le spirituel il y a les grades quand on voit les boules boules boules sur les trucs c'est là c'est les grades Ouais, que celui-ci a plus de boules non celui-ci n'a pas trop de boules non voilà j'ai un autre là qui a les boules plus plus plus plus plus l'autre là alors c'est une autre d'une autre dimension attendez voilà celui-ci là c'est pas pour n'importe qui donc si là, le chapeau s'appelle quelqu'un parmi vous il faut savoir que spirituellement là tu es très connecté tu as les choses en toi mon frère l'autre là c'est pas ça ça chimamelu il y a aussi euh, ça ça, c'est un chapeau que okay. quand tu portes, tu arrives quelque part, vous vous reconnaissez. J'ai rencontré un prince l'autre jour là. Parce que moi, il porte tous mes outils spirituels à tout moment. Donc, euh, on était en escale quelque part. Dès qu'il voit mon chapeau, il me dit, euh, ok, Judith Colombe, ok, vous savez quoi, je vais mettre, faites la capture d'écran de ce que vous dites que vous voulez. Je vais mettre l'écran sur le chapeau et vous dites. Et après, on va envoyer le truc en, en WhatsApp. Donc, il y a ça qui est noir. Capture d'écran. Allez, snap, snap. Il y a ça. Fais la capture d'écran. Il y a ça. Fais la capture d'écran. Il y a ça. Capture d'écran. Il y a ça. J'aime beaucoup celui-ci. Ça marche avec les habits fleuris. Parce que j'aime beaucoup quand il met ses mains au rouge. Ça donne trop. Il euh, y a ça. Capture d'écran. Ça là. L'autre aussi là. Quand il boit au bouh, Les idées de ça. Maman. Y a ça, fait la capture d'écran. Il Y a ça. Capture d'écran. Maman maman me fait mal. Il Y a ça, capture d'écran. les coris on les rajoute, on les rajoute si vous voulez. Même le dop, si quand vous prenez le dop, on peut mettre les le, le coris sur votre dop. Y a ça. C'est le chapeau dop. Jesus, maman me fait mal. Oui, oui, avec les épines de voilà, de porc et pique. Voilà. Faites selon ce que l'esprit vous dit. Eh. Vous dis-moi. Parfois tu peux commander ta part, tu me demandes de rajouter quelque chose dessus. Voilà les bâtons de les bâtons. Ceux-là sont les cannes. Voilà les bâtons de commandement. Denise, toi-même, tu dis quoi comme ça. Est-ce que tu dis que ça c'est la vidéo des Camerounais? Hein? C'est pas la vidéo des Camerounais, mamie. Il y a aussi les, les choses comme ça là. Ça, faire des captures d'écran. Hein. Il y a aussi ça. Faire des captures d'écran. Bon, ça, ce n'est que quelques-uns. Euh, je vois, je qu'il y a d'autres chapeaux là-bas. Non, c'est les mêmes chapeaux que j'ai déjà montré Bon, il y a les couronnes comme ce que j'ai sur la tête là. Ça, ça m'a beaucoup appelé, vraiment, like crazy. Il y a ça. Ça, c'est encore d'autres chapeaux, les mêmes. Ah, encore les chapeaux toujours chapeau chapeau chapeau Il et aussi le chapeau si en la couleur blanche blanc noir ma chérie pour être appelé tu n'as pas besoin d'être camerounaise. c'est l'esprit qui appelle bon j'ai encore quelques de ces articles si c'est pour boire le vin ça là ça reste sur la table il y a certains rois là que vous allez vous allez euh, je n'ai que deux euh, une pièce qui me reste d'ailleurs c'est assez rare il y a ça quand tu es à la maison, tu bois ton vin, tu bois là-dedans. Ah, ah, voilà, quand vous demandez à le prix comme ça, là, pardon. Vous avez déjà dit que. Il y a des articles qui vendent à 40 000, 50 000. J'aime les chaussures spirituelles. Je suis rendu, je suis partie à la maison avec ma chaussure. Il y a les chaussures d'OP comme je vous ai montré. Et je vous ai dit, fais la capture des vous m'envoyer sur WhatsApp. Je vais vous donner les prix. Donc il y a les chaussures. Bon, ça, j'ai mis mes chaussettes aujourd'hui. Ça, c'est les. On peut en faire comme ça. Il y a les espadrilles et aussi les chaussures ouvertes bon quand elle fait je mets les je mets une, je mets le les je mets toujours les courriers sur mes objets voilà il y a beaucoup beaucoup hein. il y a aussi les colliers de colliers ébène. voilà euh, oui ébène. ébène. Voilà. Collier voilà colliers comme ça comme ça là ouais ça, c'est dope. Ça aussi, c'est un aspect spirituel. Hein. Bon, je, pas. je crois qu'un rafale mettait un truc comme ça, ils sont courts. Tout le temps. Mais ça n'a pas été un peu plus court, je ne sais pas trop. Oui. Euh, la canne, ça dépend. Si vous êtes au Cameroun, c'est 30 000 francs CFA. 30 000, 30 000. La longue canne. La longue canne. La petite canne, c'est 15 000 francs CFA. Mmh. Bon, si on vous expédie ça là-bas en euros, en euro, on va, je vais... Euh, si vous êtes en France ou tout ça, là, je, je mets le prix de l'expédition dessus. Donc je vous prends le prix de l'expédition encore dessus. Voilà, j'espère que c'est compris. Donc la, la, la longue, quand c'est 30 000 francs, les petits bâtons de commandement, 15 000. ceci. Bon, euh, d'autres objets, j'ai tout mis dans cette vidéo. Hein. Allez... Parce que aujourd'hui, aujourd il faut que je vous montre. Bah, généralement, il fait le direct dans mon bureau là-bas. Donc je suis venu ici, là, j'ai tout le stock, j'ai les choses qui sont en train de partir. J'ai encore envoyé d'autres choses ce soir. Euh, voilà, il y a les poudres, ça je vous ai pas montré aujourd'hui. Euh, à plein de choses. Bon, je vois. Je pense que j'ai répondu quand même à tout le monde. Vous pouvez peut-être vous regarder. Vous dites que wow, je ne veux pas traiter avec elle. Ne traitez pas avec moi. Allez chercher pour vous-même. Allez, vous cherchez vous utilisez. J'espère que vous avez compris. Ok. C'est que vous aimez souvent ça. Seulement parce que vous savez que si vous achetez chez moi, ça va me donner 5 francs. Ouais, Seigneur. Non, le Camerounais, souvent, vous me gagnez. Ach, Jesus. Ah, Seigneur. Non, oui, il ne faut pas que je lui dise que, ouais, vous-même aussi. Vous-même. Je crois que c'était 200 000 que tu me donné là. Ça va aller consulter toute ma maison. Non. Bon, euh, les gens qui ont appelé les consultations, je commence à consulter juste après ceci. Donc, dès que je finis le direct donc, je pense qu'on n'a plus les questions, non? Hum. Oui, en contactez-moi inbox, je vous envoie des photos. C'est ça. J'insiste beaucoup. Achetez ça, vous mettez dans votre maison. Vous m'en prenez, non? Ok. À bon entendeur. Et c'est que parle, vous parlez, parler. Le rôle, quel est le rôle des colliers? Ouh. Euh, qui a demandé ça C'est Louise. Il y a d'abord l'aspect esthétique du collier. Tu as dit, je prends le collier là. Like, ah, oh, that, that's nice, it looks good. D'abord ça, c'est beau. Maintenant, on a des points de chakra sur notre corps. Hum? Et puis je, on descend aussi, quand on descend. Allez en ligne, vous tapez chakra. Point de chakra, vous allez voir. Attendez, je vais vous chercher ça déjà. maintenant. Quand je fais dans mes enseignements, j'aime bien aller dans les détails de certaines choses comme ça-là. Euh bon, les points de chakra. Vous avez la crown, le troisième œil, la gorge, le cœur. Mm -hmm. Le cœur d'entre vous on vous touche à travers votre cœur c'est pas de la blague like, littéralement like literally literally on vous touche par votre cœur maintenant on euh, quand vous allez acheter des objets chez moi bien sûr il y a des choses que je vous des instructions que je vais vous donner ça c'est la part, vous d'acheter d'acheter chez moi vous pouvez acheter pour vous m'aimer quand même tout vous donner cela ok je ne sais pas comment quelqu'un peut s'asseoir dans mon direct une heure de temps. Après, me demande que je suis pasteur. Je suis pasteur, bien sûr. Je suis pasteur. Pourquoi vous limitez les gens? Ne me mettez pas dans une case. Tu veux devenir pasteur à ta façon, Sois, va, va devenir ton pasteur là-bas. Je suis pasteur. Je suis. Vous êtes la seule femme que vous avez vue de tout, sur Facebook. Pasteur, magne, ici, tout ça là. Moi. Mi. Moi. Elle dit, blague, pas avec vous. Il y avait ça. Je vous dit. La seule femme. Voilà. Qu'est-ce que je disais encore Continuons. Le chakra. Voilà, je parlais des chakras. Quand les gens... La, la, la raison pour laquelle je vous demande toujours... Florimond. Euh, Florimond, Florimon, je suis encore... Je ne sais pas si il va bloqué ou pas. Je ne sais pas si tes questions sont pures. Parce que je, il y en a parmi vous, quand vous posez les questions, c'est pur. Il y en a, c'est pas pur. Et si je sens que ce n'est pas pu, même seulement pour recevoir ton énergie, comme ça, je ne veux pas. Donc, Florimond, je te mets encore un peu sur le sur l'Edge. Edge, je ne sais pas encore, peut-être que je vais te bloquer, je ne sais pas. Bon, j'expliquais les chakras. Maintenant, quand tu prends, quand vous marchez dans la journée, vous ne le savez peut-être pas. Il y a des donc, il y a des suceurs d'énergie. Vous les avez sur Facebook ils sont en icônes. Ils sont, parfois ils ont des statuts pour vous faire mal, parfois ils viennent commenter vos statuts, parfois ils vont commenter vos vidéos, parfois ils viennent... Donc ils sont partout. Et leur but c'est en fait de venir piou, prendre votre énergie. Ils viennent piquer votre énergie. Et quand ils piquent votre énergie comme ça, là, ça vous déstabilise un peu. Genre, like, what's that? Au boulot. Maintenant, ce sont des personnes qui sont déjà ouvertes à tellement de mauvais esprits que... Ils peuvent laisser le mauvais esprit leur dire que pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. La personne vient maintenant, parle. Puisque le mauvais esprit, quand il parle dans ta tête, toi, tu n'écoutes pas. Tu as bloqué ça. Tu peux pas. quand l'esprit Maintenant, il faut qu'il passe par une autre personne. Maintenant, ces personnes-là, quand ils arrivent, ils ont des flèches qui lancent. Ils lancent. Comme vous croyez qu'il n'y a pas les flèches là. Je vais lire ça dans la Bible. Je ma Bible la dire. Soyez plus bêtes, s'il vous plaît. Je veux dire que spirituellement, moi, je, vous veux. je veux vous éduquer. Je veux vous éduquer. Donc, il y a les gens qui viennent... Je vais vous prendre le son 91, je vais vous montrer qu'il y a les flèches qu'on lance sur vous dans la journée. Bonjour la reine Flora, comment tu vas Oh là là, ça fait longtemps. Le son 91 dit. Voilà. 4, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ça veut dire que dans la nuit, il y a les terreurs. Et c'est que vous allez dire que non, j'ai maîtrise. Maîtrisez. Maîtrisez. C'est bien pour vous. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire que dans la journée, oh, je prêche ces sucrés souvent. Et moi, moi j'écoute mes paroles, j'ai dit que Jocelyne... You des sweet. You des talk good talk. You talk good talk. I like it. I like it. N'est-ce pas, vous lisez le somme si chaque jour. Vous lisez ça chaque jour, non? Attendez, je vais allumer un ensemble ici. Vous allez voir les flèches des décepticons là. Vous êtes en train de me chercher. On à arriver ici. Ok. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la page je vous souhaite la bienvenue. Ok Entrez, vous vous asseyez. Je aussi. Il y a les arachides du village, si vous voulez, vous manger un peu. Ok Vous avez compris, non Moi, vous avez vu le truc. Donc il, y a les, donc, il y a les gens qui se lèvent. C'est n'est même est parti sur le marabout. Il vient, son intention aujourd'hui, c'est de venir lancer une flèche sur toi. Comme certains d'entre vous-là, vous êtes cachés depuis là, vous ne parlez pas. Certains de ceux qui ont parlé, je les ai bloqués. Vous ne parlez pas. Mais vous, ça, vous guettez seulement ce que vous allez dire. Il faut que je la touche. C'est comme ça qu'ils sont. Maintenant, toi, quand tu prends ton collier qui a été béni, qui a été... Parce que quand vous, vous prenez mes objets spirituels comme ça, il y a des choses que vous devez faire. Pour, vous devez, vous devez entrer... L'objet ne prend pas seulement comme ça. Non. Tu prends, tu mets. Quand tu mets le collier, ça tombe généralement où sur ton chakra du cœur. Parce que quand vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Vous maîtrisez, non. Bienvenue, euh, Solembe. Et ça va si tu es roi ou reine. Bienvenue, roi et reine. Merci. Vous dites que vous maîtrisez, non. Maîtrisez. Et il y a les endroits où tu arrives, ton accoutrement, ce que tu as mis sur toi, ça dégage d'abord une énergie. Bonjour la reine Lembe. Parce que l'ébène, tout ça là, ça c'est de l'ébène. Les plantes ont de la puissance. Quelle femme? Marie. Cette femme-ci? Ou cette femme-là? Parce que je te remercie de pour le message. Ok Je te remercie pour le message. Je ne veux pas contredire ce que tu as dit. J'ai du respect pour ce que tu dis. Ok On dit « Bassé. Ok là ok Pas de souci je vais me connecter mais je pense que ce sera le message l'ai reçu mais il n'est pas entier tu as compris non je sais qu'il y a des choses mais il n'est pas entier on en parlait d'ailleurs je converse avec ok donc merci merci pour le message merci euh, ce n'est pas question de pluie c'est tout ce que je peux te dire c'est pas de la pluie pas de la pluie bonjour la reine mafo anisette J'aime voir les mots ça, ça me plaît. OK. Je parlais de quelque chose. Je vous parlais du bois. Je vous parlais du bois. OK. Il y a des bois. Il y a des. des... Où est les arbres quand ça pousse, ça pousse de la terre? Ça sort aussi avec de la puissance. Ça sort avec de la puissance. Et ça prend de l'énergie de la terre. Vous savez qu'il y a l'énergie de la terre, il y a l'énergie du soleil, il y a l'énergie de l'air, il y a l'énergie de l'eau. Et certains de vos ancêtres étaient des chasseurs. Certains c'était, Je sais que certains ils sont pas prêts. À aller, écoutez ça ici. Certains de vos ancêtres étaient de l'eau. Certains étaient de la forêt, dont la terre. La, de, donc, quand ça sort, ça sort vers la une certaine puissance. Donc, quand tu prends ça, tu mets sur toi. Ma folie dit bonjour. J'ai beaucoup de ma folie, aussi. vous dis. Tout ça, la bienvenue. Vraiment, merci de de, de, de passer. Merci d'être là, de vous être arrêté. Okay. Donc, je répondais à la personne qui parlait des chakras, qui, qui m'a demandé par rapport au collier. Donc, ça t'apporte une certaine, ça met une certaine protection. Et c'est pas tous les colliers qu'on voit, il y a les colliers qu'on ne voit pas. OK, il y a les colliers que tu mets sur toi, mais on ne voit pas, tu caches. Bon, ça c'est compris par celui qui a posé la question. Il y a aussi ce, ce que je voulais dire, c'est que Dieu m'a appelé à, à vous activer. Alors, y a souvent les gens qui arrivent ici, là. Euh, oh, je ressens l'envie très forte de remercier les rois et les reines qui assurent mes arrières. Merci, merci beaucoup. Vous savez, le travail que je fais hein, je suis une de très peu de personnes qui s'exposent et il y en a qui viennent souvent dans les directs ici là juste pour m'apporter leur bénédiction et leur protection juste pour ça donc je m'arrête pour vous dire merci merci parce que ce que je, le combat que j'ai commencé nos frères, nos enfants, nos cousins, nos neveux doivent... Leurs yeux doivent s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir. Et si je ne viens pas sur un canal comme... Je vais bientôt lancer TikTok. Vraiment, j'ai résisté à TikTok. Il y a beaucoup de jeunes à TikTok. Et vous connaissez que beaucoup de nos enfants, 5, 6, 10, 15, ils ont déjà ça en eux. On est avec ça. Ok. Je vois qu'il y a des gens qui vont répondre à vos questions. Donc je salue les reines qui, qui m'ont salué là. Bon, euh, me faut Lydie, bonjour. Euh, me faut moi fille bonjour. Judith Colombe, ouais, cherche un endroit, tu vas, tu te... Ne, ne soyez pas aussi trop le genre que tu vas tellement... Il y a des questions que tu poses ici à Judith. Prends une consultation, même si ce n'est pas vraiment que Dieu te dirige chez quelqu'un. Va, tu te poses toutes les questions. Quand la personne va te répondre, tu vas comprendre. Parce que souvent, je vous dis ça toujours, protégez votre énergie. Supposons que tu mets un de nos que tu, tu, as, tu, as, tu as dit. Un de ces petits convient, il et il commente. Il commence à te, te dire Ah, il faut faire attention. Hein, là, là, là. Ça fait que le message qu'on essaie de te faire passer va être bloqué. Vous comprenez, non Donc, Judith Colombe, fais un peu attention à ce que tu. Ne, ne, ne, pff, pas, non, ne fais pas ça. C'est pour ça que j'explique certaines choses ici. Et maintenant, il y en a qui m'écoutent, qui ne vont jamais commenter. Ils m'appellent après. Et je dis même encore, vous n'êtes pas appelé, tout le monde, tout ce qui m'écoute là, vous n'êtes pas appelé chez moi. Là, j'écris que je parle, en il, il, il y en a ils sont connectés ici, je vous sens là. Il y a des meufs aussi là, je sens votre énergie. Pas seulement les femmes, mais il y a aussi les hommes. Demandez à Dieu de vous guider chez la personne qui va vous apporter vos réponses qui va vous donner le travail que vous devez faire. Pâté et faites. Ne venez pas seulement profiter un petit truc gratuit. Ok, comme j'ai pris ça, là, alors j'ai pris ça, je pars, je fais. Ne soyez pas les... Parce que le spirituel est... Le spirituel est, mamie. Tu dois apprendre à être abondante. Tu vois, tu peux compter les graines de celle-ci. Tu peux compter, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu veux qu'on prenne le temps pour regarder quelque chose sur toi. Eh? Pas chercher la personne. Assois-toi avec la personne. La personne prend son temps. Il te regarde. Il t'écoute. Il y en a même que quand, avant, dès que je me Dès qu'on commence à parler à la conversation, la, la personne ne veut même pas la bouche, je commence à m'en parler. Parce que la personne avant de venir, elle avait des questions. Parfois c'est les ancêtres qui t'ont appelé là, depuis deux jours, tu ne dors pas. Sors ce qu'il faut, ce que la personne t'a demandé. Paye même plus. Spirituellement, eh. Oh Seigneur, c'est parce qu'il ne veut pas parler de ça aujourd'hui. Quelqu'un vient souvent et me dit que, ouais, je peux payer la moitié de la consultation. Je dis que même si tu, tu n'arrives pas à me payer la moitié de la consultation, comment est-ce que tu vas faire après? Si tu n'arrives pas à payer la consultation, Quand va te dire qu'il faut que tu prends ça, il faut ça, ça, ça. Tu ne peux pas. Pour débloquer l'argent, il faut l'argent. Et tu commences toujours avec le petit que tu as. Je ne vous mens pas, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas te voir, il te, il, tu, tu as de 100 000, il te dit qu'il te faut faire le travail de 500 000 ou 1 million. Il va d'abord te dire Ok, quand tu as 100 000, là, prends d'abord peut-être 10 000 sur ça. Fais le sadaka. Ou bien, pas là-bas, fais ça. Tu pars, tu fais. Quand tu fais ça, ouvre notre porte. De, une semaine plus tard, tu vois 100, 200 000 sont augmentés sur l'argent là. Ouais, Seigneur, c'est même qui ça encore, non Vous venez prêcher vos Jésus là, ici, comme ça là. Ouais. Je ne parle même plus. C'est le jour où vous allez voir, je vais me mettre ici, je vais vous dire que adorer Satan. Euh, est que souvent, vous venez, vous avez les, les faux combats que je ne comprends même pas. Que seul Jésus, seul Jésus. Pardon, continuons ce qu'on disait. Vous partez, vous prenez même les pasteurs. Mmh. Ne pas avoir un pasteur comme ça, même si tu arrives, le pasteur fait ça gratuitement. Pas avoir un présent pour lui donner. Prends une offrande, tu lui donnes. Vous savez, en vous faites vos pasteurs, après leurs chaussures sont percées. Parce qu'ils se dit, ah, si il demande la consultation, j'en sais. Ils vont commencer à dire que Jésus suis était le pasteur. Et après, en parlant, il te, il te pousse un peu un mot. Il dit qu'en tout cas, la seule est venue et m'a donné l'offrande. Et quand je l'ai consultée, il te pousse un peu les mots pour que tu comprennes. Ce qu'il t'a dit, et tu n'as pas honoré avec un don là, tu vas sortir, tu vas faire, ça ne va pas marcher. Même si ça marche un peu, ça ne va plus donner après. Spirituel est tellement. Soyez abondant. Soyez abondant. Soyez abondant. Laissez. Donc, voyez, regardez. Soyez abondant. Quelqu'un ne prend pas 5 minutes de son temps. Il te parle comme ça. Il prend son temps. Il voit tes énergies sur toi. Après, tu restes comme ça. Tu dis merci. Hein, merci. Que le Seigneur te bénisse. Ouais. Ouais. Je sais qu'Anna là. Vous m'écoutez. Hein, vous n'avez jamais sorti pour un euro pour donner. C'est pour ça que c'est comme vous écoutez, je dis là, vous n'avez jamais mis en pratique. Vous êtes toujours là où vous êtes. <rire> seigneur, tu m'as donné la bouche. Chi Massa. Eh, <rire> hey, Seigneur. Oh là là. Non, laissez comme ça. La vidéo d'aujourd'hui là, vraiment. C'était commandé. Dieu avait vraiment commandé ça lui rire la reine si oui j'ai dit moi ma chose non vous partez dans les églises chaque jour tu prends là la... tu t as à la clim tu t'assoies à les chaises je paye mon abonnement camtel s'il vous plaît je paye 60 000 francs le mois chez camtel 60 000 francs seulement pour avoir internet vous, vous rappelez une période où je pleurais comme oh, le direct je vous fais le, le direct ça se coupe ça bug ça fait tout de suite, ça fait cela oh. Ça bugueille de tous les jours. J'ai un bureau. Je pêche mon loyer. Je paye ma norme devant. Je paye tous mes taxes. Donc, sachez souvent honorer les gens. Et ce qui me plaît sur l'affaire, c'est que. Ce n'est pas tes, si tu prends 5 000, tu donnes, tu donnes 50 000. Ce n'est pas les 50 000 là qui vont faire que je construise le duplex ou bien ce n'est pas avec 50 000 qu'on va construire. Mais c'est pour te bénir toi-même. Tout enseignement que tu reçois chaque jour. Chaque jour. La personne prend ses deux heures. Elle vient s'asseoir. Elle s'assoit. Oui, j'ai la fibre optique, mamie. J'ai la fibre. Souvent, vous croyez qu'au Cameroun, on est dans la brousse. J'ai la fibre optique. Mm -hmm. Les gens, souvent, qui croient qu'au Cameroun, on, a, on est seulement au champ. Non, on n'est pas au champ. Chez Camtel, il y a le bouquet de 15 000. Il y a le bouquet de 25 000. Il y a le bouquet. J'ai pour le plus cher 60 000 francs CFA. Ouais, Seigneur. C'est que. Je, je me suis mis à un moment, j'ai pris l'appel sur sérieux. J'ai pris la fête sur sérieux. Elle dit que non, il y a trop de personnes qui souffrent. Je, il y avait des fois où je fais les vidéos, après j'arrête. Après, je fait, j'arrête. Après, elle dit que Seigneur, tu sais quoi Chaque jour maintenant, c'est mon boulot. C'est mon travail. Donc, apprenez à honorer. Vous allez voir que. Je, l je vous dis souvent maintenant que quand vous payez vos dîmes là, vous, toute votre toute la offrandes, ceci, cela. met Dieu au test. Ok, j'écoute la petite fille là depuis comme ça, là, comme ça bout, sort, tout là. Je vais tester quand même. Si tu envoies ta dîme le mois là, et je dis bien, en envoyant ta dîme, il y a aussi plein. Je vous dis toujours, je vous montre le 360 degrés de la spiritualité. C'est ce qu'il y en a qui me contactent vous disent, ok, il y a une potion magique que je vais prendre et vais boire. Tous mes problèmes vont se résoudre. No chaque matin, tu vas te lever, tu vas devoir prier, tu vas devoir méditer. Tu vas devoir... Non, la reine Chana, je... mamie, je connais. Très puissant. Dieu amène les gens d'abord qui me protègent, même d'abord. Donc quand les déceptiques, qu'on la viennent, vous ne pouvez même pas. Je connais combien ils sont avec moi. Vous avez essayé, non? Et là, souvent, me crie, il y souvent des gens, qui me et ils me disent que mamie, qu'on est derrière toi, on est avec toi. On ne, te, on ne te commente pas, on ne te dit pas mais on est avec toi, Ça te dérange même pas, ne te dérange même pas parce que vos yeux vous, doivent s'ouvrir voilà. il faut un messager qui va venir parler et quand vous écoutez, vous croyez et quand vous croyez maintenant, vous partez, vous posez un acte et Dieu maintenant devient le miracle dans votre vie voilà le processus de libération on a d'abord te prêcher, Romains chapitre 8 non, Romains 9, verset 11, 12 et 13, je pense. On a d'abord te prêcher la parole, tu écoutes. Au départ, tu dis Ah, après, tu commences à croire petit à petit. Après, tu dis que, mais la fête la est vraie. Après, tu te lèves un beau jour comme ça, tu dis, Je crois, oui, je crois. Tu pars, tu plantes. Il y a une femme là qui a payé la consultation avec moi depuis, depuis septembre. On n'arrivait jamais à se connecter. En fait, il y avait des. Ceux qui ont payé la consultation, c'est très difficile de vous consulter là. Prenez, engagez le jeune, s'il vous plaît. J'ai fait la vidéo avant-hier, j'ai dit, voilà, prenez le sel, mais lavez-vous au moins cette nuit avec. Elle s'est levée le lendemain, elle a dit que, tu me consultes aujourd'hui. Le jour, là même, sa ménagère, ou c'est la soeur de sa ménagère qui est morte, elle n'est même pas venue pour garder l'enfant. Elle devait venir ici physiquement, elle n'est même pas venue. Elle a dit que même si c'est en ligne, tu dois que me consulter. C'est parce que la veille, qu il y a eu un déclic dans son esprit. Il fallait voir comment la femme-là est attachée. 40 ans. Trois enfants de deux pères différents. Aucun boulot. C'est ta mère qui s'occupe de toi financièrement. Tu vis chez ta mère. 40 ans. Tout, c'est ta mère qui te donne. Pas d'homme. L'homme est venu, toi, la porte est partie. Tu es là comme ça. Tu manges, même finalement. Tu es fatigué. Tu grossis. Tu es là comme ça. Ah Le diable, le diable travaille là-dedans. Tu vois la vie de quelqu'un de vous là. Je vais faire, je vais faire. Achetez-moi une musique là, je vais la cadi. La poffo ou bien je ne sais même pas, vos bières là, vous connaissez. Origine. Il prend la bière, il boit 5 000 en une nuit. Il l'offre même encore, même pour 10 000 aux gens. Après, on va lui dire que donne 5 000 francs pour l'offrande. Ou bien achète le sel là, 5 000 francs. Tu pars, tu te laves avec. Oh, je n'ai pas l'argent, c'est difficile. »« Paye ta dîme. »« Quand j'aurai l'argent, je ne peux pas donner 500, non ?»« Tu te bloques toi-même. » Je vais vous poser une question. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dépenser au moins 500 francs Peu importe l'endroit de la Terre, du globe terrestre où vous êtes. Vous allez dépenser au moins 500 francs, c'est C'est-à-dire 90 centimes. D'euros pour manger. Prendre 10 centimes dessus va donner à l'exil que c'est ta dîme. Tu vois si Dieu ne va pas commencer à faire que tu sortes du trou là où tu es. Moi, je parle de ça parce que j'ai souvent les gens qui arrivent, ils commencent à me dire Wow, oh, ils commencent à me vouloir me montrer qu'ils ont tous les problèmes de la terre. La dame de 40 ans qui vous dit là, hier elle a vidé tout son compte pour payer, il euh, y avait des trucs, des, des, des, des traitements qu'elle avait achetés. Elle dit que ma reine, comme je paye comme ça là, je vide tous mes comptes, elle a vidé fait Orange Monio, MTN Monio. Mais je vais faire. Que c'est bon, je suis fatiguée. Je dois sortir, je dois sortir d'ici là. J'ai envoyé des enseignements bibliques, au moins 4 d'enseignements bibliques. Je dis qu'à soi, tu écoutes. Prends ta Bible, tu mets, tu lis. Tu vois. Prends le tout, tu te laves. Si ta vie ne chante, si tu t'es.. Mamie. Mm -mm. hein? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous êtes toujours là, non? parole que quand tu reçois la parole quand tu reçois la parole tu dis que pardon les français ne m'appelaient pas je suis en direct comment tu me vois en direct tu appelles ouais vous même aussi j'ai fait la consultation après le direct si le direct c'est tellement sucré que je ne suis pas en train de sortir du direct depuis là Oui. Maman, Marie, la reine Gozoa. Gozo, Gozo. Tu parles comme ça, c'est pas. Il y a les gens qui.. Il y a une femme, il y a une femme là au marché que je vois souvent. Elle me dit que je fournis le sel aux gens, je vends aux gens. Moi-même, je n'utilise pas. Il faut voir comment sa vie est bloquée. Maman. Et je lui dis que tout ce que moi avant de vous donner ça, moi-même je lui dis, hé hey! Mes témoignages, ceux qui sont dans le groupe privé WhatsApp avec moi, vous connaissez. Vous connaissez Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp avec moi, vous connaissez. Je vous donne mes témoignages chaque jour. Le numéro qui est c'est mon numéro WhatsApp, oui. Je viens vous dire que maman, aujourd'hui, je suis arrivé on m'a donné ça. On m'a fait un cadeau de telle chose m'a Ouvert telle porte, j'utilise mes choses et qui est. Est-ce que moi, il blague et les faux de cette on là que je vous dis, moi, ne me calculez plus. Bon, écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous envoyer le, le lien du groupe WhatsApp. Et si vous voulez les enseignements bibliques, là, je peux vous les envoyer sur WhatsApp. J'ai mis ça sur une plateforme, c'est tous les, les enseignements Zoom parce que j'enseigne beaucoup euh, sur Zoom et j'enregistre. En, donc, Après ça, maintenant je mets. Donc, quand tu arrives, tu es nouveau dans le groupe. Pourquoi tu te rattrapes avec tout le monde? C'est le monde les enseignements. Là, tu écoutes. Tu vois que, tu, comme la reine Ngozoa disait, tu peux avoir le sel là. C'est là. Hein? Tu peux pas avec chaque jour. Chaque jour. Mais tu ne peux pas prendre. Tu vas mettre dans l'eau pour te laver avec. Donc, comment t'as là? Tu ne peux pas. Tu dis que ce n'est pas la bêtise que c'est quoi? Ce n'est pas la bêtise que c'est quoi? Yes. Il y en a que j'ai une, une, une jeune femme qui travaille avec moi. Elle reste comme ça là et je prends je dis aux gens que fais comme ça là, fais comme ça là. Elle fait. Elle qui travaille avec moi, je lui donne, je lui dis va faire ta part elle ne fais pas. Après, elle vient les tourmenter. Elle elle les mots de tête j'ai mal ici. je dis, mamie, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème Non, tu vas guérir les gens, tu vas pas prendre ton propre médicament. Je parle de dîmes, vous, même, moi même je paye pas ma dîme. Hum. Pardon, pardon, non, jamais, jamais, jamais. Solange Camden, si je me contact, il n'y a pas de souci, je répondre à certains. Je vais vous aligner dans la, la consultation. Je vais consulter tout à l'heure. Je vais au moins faire 3-4 heures de consultation. Voilà. Soyez sage, je vous en prie. Soyez sage. Il y en a 45 ans, 43 ans. Reprenez votre vie en main. Ta mère ne t'avait pas montré les choses aussi. Certes, je suis petite en âge. Je suis votre petite soeur. Mais ce que Dieu m'appelle à faire... J'ai trop fuisant. ça. Anne-Cécile, la dîme marche partout. Oh. La dîme marche partout. Payez votre dîme. Et quand vous payez, payez dans un bon endroit. que Vous envoyez la dîme, tu envoies la non. Payez dans un bon endroit. Ah, vraiment, le direct d'aujourd'hui là, hmm. je prévoyais partir depuis une heure de temps. Là. En tout cas, ceux qui vont se pointer après, ils vont, ils vont regarder la vidéo. Donc ceux de France, ceux, les produits sont déjà en France. La consommation, c'est 40 euros. Vous m'écrivez sur WhatsApp, je vais vous le dire. Et quand vous payez 40 euros comme ça, là les produits que vous allez acheter après, ce sera même le produit de 50 ou 60 euros. Hein. Donc, euh, vous faire, pour, pour commencer votre premier traitement. Généralement, c'est ça. Donc si y a 40 euros, vous ne devez pas payer Ne vous lancez même pas, pardon. Vous avez compris. Bon, la jeune femme... Euh, tu peux voir un des euh, la reine euh, Ngozoa est-ce que tu peux pointer laquelle des femmes ok laquelle des femmes si tu te rappelles de son nom ou ce qu'elle a dit bon et si vous, si vous, êtes, vous êtes paresseux de vous en prie parce que c'est qu'il y en a aussi parmi vous le travail spirituel, c'est le travail. faire. tu vas travailler. Je que vous pouvez travailler pour la bière, travailler pour la viande, travailler pour le sexe. Mais quand on te dit qu'il faut travailler pour toi-même, vous savez comment ça fait un genre, moi, il veut pas. Ça veut dire que chaque matin, je dois faire ça. Oui. tu dois faire. Tu dois faire. Voilà. Ok. Mon Faites-moi payé par Paypal, s'il vous plaît, parce que Paypal, c'est plus facile pour moi. Et aussi l'application TapTap Send ou Senwave. Ceux qui sont au Canada, c'est Senwave. Ne m'envoyez plus à Western Union pour faire deux heures de temps. Il dérange ici au Cameroun. Je vous en prie, parce que je n'ai pas... Ok, euh, s'il n'y a plus d'autres questions, si vous avez encore des questions, vous me dites... Ok, la reine Lembe Bon, je, je voulais savoir Je crois que euh, Vous de me parler euh, Attendez, je veux voir Bon, c'est un esprit de groupe Ok, un ensemble de d'esprit de, de, Ok Si tu peux Bon, la reine Flora un érégoreux, ces ce sont des esprits qui sont assemblés. Ils se mettent ensemble pour venir de nuit, pour un but. Oui. Mais je vous dis encore, au-dessus de tout ça, votre désir de sortir de, de, du trou où vous êtes, ça va dominer tout. contactez moi je vais vous euh, vous allez prendre rendez-vous avec la, la demande parce que quand vous allez me contacter vous allez vous dire ce que vous allez dire ce que vous voulez il y en a que je dois vous selon le traitement je dois vous donner voilà légion c'est la reine si oui légion c'est ça donc ce selon ce que le travail qui a fait sur vous parce que sinon vous allez prendre les produits au hasard comme ça là non non non ça ça selon ce que tu veux faire en fait voilà Donc, il y a les légions, vous il y en a parmi vous, avez un groupe d'esprit qui vous poursuivent. Ok, bon, euh, on va se prendre le soir, peut-être demain. Je suis en de vous répondre sur WhatsApp. Les esprits, généralement, ils vous attaquent toujours en groupe. Hein. Ils t'attaquent, genre qu'on enlève ceci, là, l'autre vient. Il enlève ceci, là, l'autre vient. Ou bien, même pas qu'il vient, mais c'est qu'on enlève un qu'on voit l'autre en bas. Un peu qu'on les couche de l'oignon. Voilà. On enlève ça, on voit l'autre, on enlève ça. C'est pour ça que quand vous arrivez, si je vois, il y a trop de choses, je vous dis je ne vous montre pas tout en même temps. Il y a des gens, parfois, quand vous montez, ils se fatiguent, ils se, fatigue, il se, il se découragent. Et même ces propres esprits-là, les découragent. Parce que quand tu es sous l'influence d'un esprit. C'est pour ça que quand vous soyez en offrande un peu Il y a des trucs que vous dites même pas tout Vous va tu vas avoir peur, tu vas fuir Alors c'est l'esprit là qui te fait fuir Alors laissez comme ça Bon, vous passez une bonne journée euh, Voilà le numéro WhatsApp pour les consultations Ou bien encore pour les offrandes euh, Voilà Passez une bonne journée Merci la reine Marie Shalom, shalom à vous